Bonjour à Saint Denis, chères internautatrices et chers internotateurs, <rire> amateurs d'oreilles en bon état, bienvenue dans cette TV où nous allons avec Monsieur Guillaume. Mais à quel âge Ça compte ans. Mon Dieu Nous allons tenter une partie de Game of Arc, un jeu Time of Legend signé Pascal Bernard. Comment ça va, bien Pascal Ça va très bien. On t'a je... mis là parce que euh, parce ça va que être un voix... peu du sérieux voilà. et on ne veut pas perdre sur un point de règle de détail. Hein. Non. Donc tu es l'auteur de jeu, tu es là pour nous rappeler chaque micro détail. Encore faut-il que je me souvienne de mes règles. <rire> mais, mais en face, il y a le grand, l'énorme Léolidas, bien qu'il soit au régime. Comment ça vient, euh, Léo Très bien, très très bien. J'espère que cette partie va être aussi. Oh, ne spoil pas, ne spoil pas. Ne spoil pas parce je n'ai que... pas dit le résultat, non. je dis qu'elle était intéressante. Voilà, okay. C'est parce que, parce que, juste parce que, un spoil. Parce que... Nous avons fait une petite vidéo d'explication de la règle de ce jeu, oui. qui répond du nom de Gen of Arc, qui est un jeu of of of mythique games. Pour ces histoires de prononciation, vous les verrez bah, dans la je première peux dire vidéo Jean ah, Jean voilà. Dans la première vidéo où euh, Léo nous explique le fonctionnement, il y a aussi euh, ces astuces de prononciation du nom du jeu. Ensuite, nous avons <rire> fait une petite vidéo de partie, <rire> tous les deux, une, tous les deux, voilà, une partie sur euh, c'est un jeu à scénario. C'est euh, un jeu d'histoire avec de vraies histoires. On y reviendra dans une troisième, quatrième, quatrième vidéo. Ça, c'est la troisième. Uh -huh. Une quatrième vidéo, on fera un papotage pour expliquer les tenants et les aboutissants du pourquoi et du comment de ce Kickstarter qui va être lancé. On en reparlera avec euh, notre ami euh, Pascal parce que euh, la première partie qu'on a faite, il y avait un petit fond de fantastique réaliste. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Là, le scénario qu'on va faire, c'est un scénario très historique. Oui, tout à hein, fait. Purement historique. Donc. Quelques détails qu'il est bon de rappeler pour ceux qui n'iront pas voir les deux autres vidéos précédentes. Je vais poser ça parce que ça, ça me prend les mains et je ne peux plus parler correctement. <rire> Nous sommes ici face à un jeu qui n'existe pas encore, c'est un jeu qui va exister grâce au financement participatif à Kickstarter. Tous les détails du Kickstarter, on en parlera dans le papotage qui viendra après. L'élément important, c'est que ce que vous avez sur la table, c'est un prototype. Et un prototype, on va dire, euh, faire à la serpette, même si les figurines sont magnifiques, très détaillé parce que vous avez des imprimantes 3D high level de bonne qualité. Tout le reste, y compris les dés, les micro-détails de règles, c'est pour ça que vous êtes là, c'est que normalement euh, Pascal et Léo sont remplacés par des fiches qu'on a à côté avec tous les et détails bien, de toutes les règles, tous les points ah spéciaux. Ça oui. n'existe pas, donc c'est eux qui vont nous servir de, de petit rappel mémoire, parce que Guillaume et moi on connaît à peine la règle, peine. Voilà. et puis Sans donc on, bon. va, on va se lancer. Bref, ce petit rappel étant fait, on va commencer. Donc setup Pascal Bernard, Bayard Bou, Mythic Game 2 à 4 chevaliers, 14 ans, 45 minutes à 90 minutes. Ce type de scénario peut aller très très vite ou se rallonger. On verra bien comment Guillaume appréhende la chose. <rire> Pourquoi moi bah, Je ne sais pas. <rire> je, je, je, je, je ne spoil pas. Je ne spoil pas. Donc, avant chaque mise en place, j'imagine qu'il y a une petite histoire, un petit rappel historique. Qui s'y colle euh, Alors, je, je, vais, l air, l air je, vais, je vais faire. Le début de, de l'histoire, okay. euh, de ce scénario-là. Et, et Pascal, je pense, pourra nous parler de ce qui s'est passé Réel, réellement. réellement. D'accord, vas-y. Voilà. Donc, dans ce scénario-là, c'est donc un scénario effectivement historique. Donc, vous avez vu que dans les parties un petit peu mythiques, euh, on, enfin, avec la mythologie, il y a ce qu'on appelle des cartes de mythes. Eh mmh. bien là, il n'y a pas de carte de mythes, il y a des cartes tactiques de stratégie, on verra le terme exactement, ce qu'on retiendra. Mais le fonctionnement est exactement le même. Quand vous dépensez vos cubes noirs, ou en fait ce qui sera la, la monnaie euh, du jeu, eh bien au lieu de prendre des cartes mythiques, enfin des cartes mythes avec des avec effets magiques, etc. Ah, oui, oui. Ah. Ben là, vous avez des effets... Stratégique ou tactique sur mmh. le sur le, le ah, lieu de bataille. Okay. C'est exactement. Donc c'est le même fonctionnement, sauf que là on est dans okay. du pur réaliste. Voilà, C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser un point noir de mythe qui veut nous dire une sorcière apparaît parce qu'à l'époque il y avait des sorcières. Mmh. Là ça sera un commandement euh, quelconque stratégique de type militaire. C'est hein, voilà, plutôt okay. de la bataille. exactement. Okay. Euh, voilà. Donc ça c'est le premier point. Euh, dans ce scénario il n'y a pas non plus de créatures fantastiques. Hein, normal, bon. parce que il y a, vrai, il y a que ouais. alors il y a, euh, une diseuse de bonne aventure, il y a un rebouteux, il y a un guide. Mais ça a été mais historiquement. Mais voilà, voilà. Voilà. Nous ça sommes dans une région qui est remplie de rebouteux par ici. Voilà. C'était probable. Mm. Et donc c'est un scénario qui s'appelle la brossinière, euh, qui s'est réellement déroulé et euh, Pascal nous reviendra un petit peu là-dessus d'un point de vue euh, historique. Historique. Et là. Bah, euh, qui, on peut dire quand même qui a été gagné par les Français. Euh, donc il y a peut-être pour les, les premières parties un avantage léger aux Français. Est-ce que ce petit sourire-là veut dire que tu vas jouer les Français ah, On a fait au hasard, attends, ah, j'y pour rien moi. C'est <rire> le hasard, j'y crois pas. Tout Donc fait. il faudra faire attention dans ce scénario, les, les erreurs ne pardonnent pas. D'accord. Donc c'est pour ça que ça peut se terminer le rapidement. Le jeu est plus simple de la part des Français et plus, plus poussé tactiquement. Ouais. Ah, on va okay. dire que les erreurs des Français sont moins graves que les erreurs des, des Anglais. anglais. Okay. Bon. Même si c'est pas bien de faire des erreurs dans ce, ce, ce jeu-là où toute activation est vraiment importante et voilà. Euh, quel est le but Eh bien, euh, on voit il y a deux chariots. Alors encore une fois, ce se seront pas, ils seront plus petits. Euh, ça, ce ouais, sont des. des ça. Voilà, ouais, ça claque, hein. Voilà, ils ouais. seront plus petits, ils seront plus. Euh, il, y a, il y a deux euh, deux chariots qui sont en convoi avec les Anglais et le but du, du joueur anglais, donc toi, Fal, ça va être à l'issue des 5 tours de jeu parce que là ce, jeu, ce scénario là se joue en 5 tours. Donc 5 cartes, cartes. et on peut voir la répartition de ces cartes. Par donne, donne, donne, donne, voilà. pour ceux qui ont regardé l'autre partie, vous verrez hein, chaque tour va arriver des, des cubes des cubes rouges d'action, ouais. il y en a 3, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 2 et il y en a 4. Donc voilà. non, il y en a 1 à 2, 2 à 4 et 2 à 3. Enfin 2 okay. à 3, 2 à 4, 1 à 2. Donc deux il, y à trois. Ouais. il y a plus d'activation que dans le scénario que précédent. dans le précédent. Voilà. Euh, donc à l'issue du 5e tour on vérifie les conditions de victoire. Si l'un des deux chariots est sur cette zone-là, mais à l'issue… Ici, là, ouais. cette zone-là, la dernière, là, pas la, ici, non, là, là. Sur celle-là, la toute dernière. Un des chariots est là Mais au, à la fin du cinquième tour. S'il ouais. y est avant, ça ne marche pas. Oui. Il faut être à la fin du cinquième tour ici. S'il est là, le joueur anglais gagne. Dans tout autre cas, c'est le joueur français qui gagne. Ah oui, d'accord, okay. ok. Voilà. Alors, il y a des petites règles euh, particulières on, on va, va peut-être revoir problème. après. Okay. Euh, je précise quand même que dans la mise en place, bah, vous n'avez pas le même nombre de cubes chacun. Ah. Toi, tu en as deux bleus, un rose et un vert. Donc maintenant, tu sais ce qu'ils font. Les deux ouais. bleus, c'est les cubes d'opportunistes qui te permettent d'interrompre. au tour. Le rose, ça te permet de rejouer. Et le vert, ça te permet de faire une charge, charge. de cavalerie. À des chevaux, j'en ai un, deux. Oh, j'en ai plein, en fait. Tu en, as, tu en as deux. Tu as deux, mais c'est des archers montés. Et, hein. et tu as aussi ton ton. aussi. Ton... Ça, c'est des archers ouais, montés. C'est ouais. des montés. montés un, Ces trois-là peuvent faire des charges. C'est ça. Ouais, okay. ça. Exactement. Et tu as un maximum de charges de deux. Le, le français, il en a trois. Pour ce scénario. Ah, oui. C'est-à-dire maximum le de charges. Maximum charge. de, cubes de, charge. de cubes verts qu'on peut faire. Ah, d'accord. Il y a un truc que je ne capte pas tout de suite. Moi, je préfère que je suis les rouges. Lui, il est les bleus. Que fait ce rouge ici C'est un faux rouge. Alors, normalement, il voilà. ne devrait pas être rouge. On aurait dû en mettre un avec un socle neutre n'y autre... ait pas de… On pourrait le remplacer par un neutre. Si le bon, bon, mais l'envoie. Bon. Bon. Ça, c'est quoi général. Ça, ce sont des paysans. Alors, Il y a une règle spéciale qui fait que le joueur anglais peut sonner le toxin Et quand il sonne le toxin en dépensant un cube euh, euh, jaune, à ce moment-là, il y a deux paysans qui arrivent ici. Et okay. il peut le faire autant qu'il veut, mais comme c'est une demi-zone mm -hmm. non occupée… 6 Voilà. Six socles maximum. Parfait. Donc moi j'ai ça. Tu as ça. Alors les paysans, ils sont à personne pour le moment. Alors non, non, non. juste un truc, c'est que tu commences en tant que… Donc, bon, tu as un peu plus de cubes que le français, même largement. Ouais. Mais mmh. attention, le, le français, il a une puissance de frappe monstrueuse. Eh oui. Et euh, tu, euh, tu as droit également à une carte tactique aléatoire. Par contre, j'ai donc des archers. Qu'est-ce oui. qu'ils font Et on attaque, euh, oui, un, on bouclier, attaque un bouclier, un regarde bouclier, quoi. c'est un gourdin. Tu peux, ouais D'accord. Les archers peuvent placer des pieux entre les deux lignes, voilà. c'est ça ouais. c'est ça. Okay. Ça, ouais, ça, ouais, ça ouais, on va ouais. l'expliquer au moment du début du scénario, je te dirai que ces trucs-là, il ne faut pas les oublier. Okay. Euh, les, les, les archers anglais plaçaient des pieux pour euh, freiner les ca la cavalerie. Mm -hmm. Ça, c'est quoi ça C'est quand jeux. tu démontes tes, tes cavaliers archers… Et ah, que... ils peuvent se barrer là ouais, c'est En ça. fait, ils peuvent descendre de cheval pour tirer. C'est ça, d'accord. Okay. Exactement. Ils ne tirent pas à cheval. Et quand ils sont à cheval, ils peuvent charger donc ça peut te permettre de te déplacer, ouais. voire de faire une attaque. Et quand ils, ils descendent, de son... ils peuvent tirer. Et euh, les archers anglais sont très très forts. Est-ce Ce... que, est que quand ils progressent, ils gardent son… Sa charge non, jamais Oui, ils gardent sa charge, mais… Mais il pas garde... le truc-là. De non, ça, pas... il passe non. à ça. Oui, ouais, c'est ça. ça. ça. Okay. Il change son On pouvoir, bien. mais il garde sa charge. OK. Alors... Ça, c'est le nombre de points d'XP pour que tu le fasses… Euh, ouais, c'est euh, ça. c'est pas beaucoup. Tu n'as pas beaucoup de points de vie. Non, non il va crever. Et toi, tu as des trucs… Des trucs de bourrin. Tu as à grève J'ai fait à grève. Il faudra qu'on fasse avant le début du tour un, un petit passage en revue de vos personnages de hein, avec des, certains okay. pouvoirs qui seront écrits sur, sur les, les à la fin mais qui ne le sont pas encore maintenant. Répétez ma carte. Alors tu en choisis une au hasard, tu la lis et tu n'as pas encore les points. Je, je dis ou pas non non, non, non, non, non non elle tu est la pour la toi. Secrète, hein. ah, si, mais je, la. Je, je, ah oui, je la joue pour ça. Oui. Et quand j'ai envie de la jouer, je, la, je craque mon truc et je la verse voilà. dans ta gueule. C'est quoi Bah t'as perdu. Toi, si je m'empêcherait d'avoir <rire> des cubes violets. Des cubes noirs. Non, violet ben, oui. Il voilà. ah, y a un violet planqué dans un des coffres. Ah, <rire> Je déconne. Allez. On est bon. du tour. Alors, juste l'histoire très rapidement. Oui. Hein, c'est en 1423, les Anglais mènent en fait euh, William et c'est John de la Pole. C'est euh, mène comment ça s'appelle un chevauchée dans les territoires de l'Anjou, de la Reine yolande qui est la belle-mère de Charles VII mmh. ah, oui. et euh, donc le dauphin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le roi d'Angleterre, il est mort en 1422, comme Charles VI. Donc, en fait, les Anglais tentent, comme d'habitude, de traverser la Loire. Ouais. C'est important, ils essayent de capturer Le Mans, ils essayent de capturer Angers, ils veulent ouais. avoir euh, toutes les villes. Et c'est ce qui va amener plus tard à l'attaque d'Orléans, mais en 1429. Mais les Anglais font des tentatives. Et là, c'est une chevauchée. Donc, en fait, ils vont rasier toute la province. Et euh, William John de la Pole, en fait, puisque. William c'était son frère, John il va ramener des milliers de têtes de bétail tout un convoi et il va se replier vers la Normandie. Et la reine, la reine Yolande qui est, euh, qui est dans, à Angers, tellement furieuse qu'elle demande à tous ces, euh, ces nobles, dont le comte d'Omal, Ambroise de, de Loré, qui sont des chevaliers célèbres pour l'époque, immédiatement de réagir. Et les troupes françaises se lancent immédiatement à la poursuite du convoi et les interceptent juste avant qu'ils atteignent les, la, la, comment ça ah. la, la frontière normande. Et donc la bataille se déclenche à ce moment-là où euh, ils sont presque en train de passer et la chevalerie française euh, décide d'intercepter, de ramener. Euh, comment je les bouge, ça, là Alors… Parce que, et... euh, il faut que je l'amène là, mais je n'ai pas demandé voilà. comment ça se bougeait. Ben, justement, on va, on, va expliquer. on va expliquer. En effet, euh, l'activation, bah, c'est comme d'habitude. Le char, pour l'instant, il t'appartient. Mais okay. il, en fait, c'est comme une, euh, un personnage neutre. Euh, S'il si est seul dans une zone et que, et que, par exemple, les Français viennent, il devient Français. Et à ce moment-là, tu le déplaces. Mais là, là au niveau es... du… Ah oui, ils sont... là, il y en a quatre. Quatre sur un petit… Quatre et quatre. quatre. C'est ouais, ça, c'est Et donc, trois. si je mets un truc là, je peux déplacer, y compris voilà. ça, dans mon mouvement. Sauf que le chariot quatre. ne peut se déplacer que de un par tour. D'accord. Un maximum. Ah, oui. Un par tour. Donc, tu ne peux pas faire deux chars. Ah oui, donc il faut que je fasse un, deux, trois… Chaque tour, il faut qu'il avance. Oui, mais tu as quand même… Tu as le droit. Tu as droit. À, euh, Sacrifier voilà. un des verts, un cube vert un cube vert ah, pour l'avancer. Là, tu le lances. Si tu obtiens un bouclier, il avance de 1 de plus. Ah, ok, on est, est Fais péter. Et le maximum, tu pourras le faire chaque que, fois. Ça, qu'une qu une fois. Fois. fois. Ce que tu appelles des lieux, c'est ça. Hein. Ouais. Des lieux, des lieux, oui, c'est ça, des lieux ou des zones. Oh, c'est ce qu'on appelle oh, les lieux, ce ouais, pas des voilà, zones, c est c est c est des lieux. j'aime lieu. pas ce que tu vérifies, mais vas-y. Faudroyer tout ce qui se trouve dans un lieu. un lieu. Il y a des trucs comme ça. <rire> ça non, mais ça va bien Bon, Alors, je veux bien la, veux la carte de débarque là. Euh... Allez, de Alors, des attends, des... attention, il faut quand même que vous, vous sachiez ce que vous pouvez faire hein, aussi, c'est important. Tu as ton chef qui peut commander. Lui, là Lui. Ouais. Il a le droit, chaque fois que tu l'actives, il a le droit d'activer une Autre unité jusqu'à deux hexagones de distance, ah d'accord, c'est très très fort. C'est à dire, tout. oui, ouais. mais Ça, quand, c quand tu l'actives, c'est gratuit. C'est le rayon de commandement, d'accord, c'est à dire que je vais, je vais mettre un bah, truc Si gros, tu mets là, ou, par exemple, actifs, tu peux activer cela, leur dire venez, ouais, tu exactement. leur fais, et ils ont une activation gratuite pour une unité. Mais c'est son action à lui ou c'est ouais. après, il peut se déplacer, ah, euh, c'est en plus, c'est gratuit, c'est un truc en plus. Et le chef, le chef Ambroise de Ambroise lui, il, euh, il ne peut le faire que jusqu'à euh, un une, une, une zone adjacente. Par contre, tu as un verre tous les tours, toi. Oui. Je charge, je charge, je charge et je charge. Ah, D'accord, tu es chargé. Ouais. Voilà. Dopage. Dopage. On y va Oui. Fais péter la carte. Premier tour. Trois. Trois cubes chacun. Et on va faire la rivière. Et c'est moi truc. qui commence alors. Hein. Ouais. C'est toujours le, le méchant Là, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Et alors, l'anglais avec on ses… On ça près que les gens puissent le voir à D'accord, bah, je vais les mettre là. Alors. Donc ça, c'est fait. Alors un, on, voit, non, on fait une rivière de 3, 3. il y a deux fois, le même, deux fois le même, donc tornado. on en remet un de plus. Voilà, donc piocher ah. deux cartes de mythes, euh, donc c'est pas les mythes Stratégie. c'est stratégie. stratégie, et on c'est deux un. noirs ou deux jaunes ou euh, un violet le, violet, le violet, non un rose qui permet de rejouer. Re je, écoute, je vais avoir tendance à vouloir… Euh, Qu'est-ce que je fais Il y a un truc ah, aussi alors. que tu peux faire, c'est ces pics, Là, oui. ces on n'en a pas parlé. D'accord, ah, une attaque. Ah, les archers peuvent placer des puits entre deux lignes qui défendent. Ouais, quand okay. tu les actives, ils peuvent placer des lignes entre deux. Et pour les activer, il faut deux jaunes non non non, non c'est une activation ben normale. Hein. Quand et tu les actives, ouais. tu as le droit de placer. Et au lieu de et tu, tirer, alors tu as ça à gérer non, pour tout, tout le bien. reste. Non non, en plus, c'est gratuit. C'est un truc une fois c'est posé, c'est posé. Bon alors je vais prendre, je vais prendre du. Non mais la question c'est que. Est-ce que est-ce que tu fais voler ton personnage Est-ce que tu as des points C'est ça. C'est ça. C'est ma question. Mais c'est que trois, donc je vais en profiter. Je vais prendre deux de jaune. Ok, très bien. Et toi, tu prends quoi Il a fait ce que je voulais faire. Ça casse. C'est bon. C'est quoi. Allez, c'est ça. Ça casse toute ma stratégie. Le un rose qui est rejoué. 3, 4, Ça fait un de plus. Les, les, les joueurs, on peut en stocker tant qu'on veut. je hein, ouais. recharge derrière de 1. il gagne juste ça. Après, il faut que j'explique quand même les, les, les ouais, trucs, parce que ça, c'est très important. Ouais. Je, vais prendre, je vais prendre stratégie plus un noir. Donc, deux cartes de stratégie, s'il vous plaît. Ah non, elles sont là. J'en garde une. J'en garde une, la meilleure. Et tu bon. lui donnes un noir. Ah. c'est con que ce soit deux fois la même. Ah, bah Alors, zut. Euh, là, il a oublié de te dire une chose. Ah, donc du coup, que... je... C'est un événement, donc tu es obligé de la jouer. Ok. Tu pas le choix. Tu viens de déclencher un événement, il, il pleut. Il pleut, donc oh, du coup, les événements merde. prennent effet. Dès qu'ils sont piochés, ils restent en jeu jusqu'à ce qu'on en repioche. Et ça tombe pas bien parce que du coup, hop, la deuxième, c'est. Non, c'est là, tu la remets à la deuxième. Ah, ah oui, j'en mets derrière, d'accord. On remélangera. Après. Et la prochaine arrivera. Donc là, on ouais. a tous moins un au tir. On a tous moins un au tir. Bien ça, du du coup, deux. Un deux. Deux. tu lui en bien deux. C'est bien ça Moi, je m'en fous, j'ai pas d'archer. Mais moi, je m'en fous, je compte pas tirer, moi. <rire> ah bah non, là, il... ah oui Ah oui, d'accord, j'en redonne deux. Ouais, parce que je veux quand même. Ah attends, non, non, je remélange celle-ci parce qu'il peut la retirer et donc l'appui s'arrêterait. Jusqu'à ce Parce que ça, c'est une condition qui pénalise. Terriblement, terriblement anglais. les Anglais. Ah, jamais Léo, tu me fais redonner la deuxième, je trouverais ça mais louche. Euh... Oui, je sais, ta probité j ai, j ai... ne saurait être remise en question. Bon, sauf si j'ai pris des cours avec. En moi. tout cas, je me dis que tu es déjà avantagé, la première carte que tu peux c'est un autre avantage. Si ouais. tu perds cette partie, je serai toi, je changerai de métier. Tu <rire> un en sachant que tu tires quand même à deux Ah oui, mais, mais là, c'est troupes, Les troupes, elles sont quand même. Oui, mais quand même, autour de toi. C'est très bien simple. Tu veux que je joue avec une main dans le dos La plus, c'était pas comme je joue avec la main gauche. C'est bon. Ah, il faut que je le remonte un petit peu. Eh bien, je vais prendre celui-là. Et on la remet et je remélange. Puisque et on joue. Et là, on joue. Et c'est toi qui commence. C'est toi qui commence. Alors, qui commence. Alors je, il faut que je t'explique quand même les, les, les pieux, les, les, pieux oui. les piques. Donc, c'est simple, c'est une action gratuite que tes archers ont. Tes archers peuvent à tout moment poser des piques. Mmh. Mais une fois que tu les as posés, c'est terminé. Tu les bouges plus et tu en as que sept pour toute la partie. Donc à toi de bien les gérer. Non, les anglais sont là et là. Donc voilà. écoute ce les, que je les, vais faire. Les, les quand tu le feras, Français. une fois que tu as, tu peux le faire après t'être déplacé. Hein. Mmh. Une fois que tu l'as fait, euh, ça te donne des défenses supplémentaires et bien ça sûr. empêche l'adversaire de prendre possession. Prendre position, prendre possession d'un lieu qui a été ou Vider. vidé. Vider. Mmh. Mmh. Voilà. Oui, ça pas empêche le après, après combat. Ouais. une fois qu'il n'y a plus personne derrière, dès que, que le Français combat. le traverse, il le retire. Mmh. Donc ça ne marche qu'une fois pour toute la partie. Et donc je peux aller l'attaquer, de toute façon je peux tirer, Attendez, voilà. quoi, là, alors Ce qu'il faut savoir, c'est que tes archers, quand ils tirent, ils vont dé désorienter l'adversaire. Ils ne vont pas forcément mmh. le tuer, mais oui. alors, ils les, vont l'éparpiller et partir aussi en hors de le combat. Donc c'est très intéressant, tu as intérêt à tirer au maximum. Là, tu es très pénalisé parce qu'il pleut, donc ah, oui, tu ne oui. peux tirer qu'à un ah, exact. Oui, ce n'est pas très, très grave. Alors, ce que je vais faire, je vais réfléchir un petit peu, parce que ne faut pas trop que je me barre. Il faut que je lui coupe et qu'il avance. Mais, du Sauf coup. si tu veux venir ici pour leur tirer dessus. Oui, oh, mais... viens. N'oublie pas que tu peux aussi aller chercher des personnages hein, qui sont. Euh... Oui, mais non, ils ça, ah, pas. Ça, ah, pas. Si, si, ah, on n'a pas, pas. Ah, on a on tout a tout tout expliqué ce qu que font ces personnages. Mais on leur parle, ils nous disent des trucs. Non, ils donnent des capacités spéciales. Ça, c'est la diseuse de bonne aventure. Donc, la disuse de bonne aventure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, te permet d'aller euh, chercher contre un point d'expérience une carte tactique et tu la rajoutes dans ta main. De ton, chercher celle de ton tu choix, que tu celle de que tu veux. Donc, si tu et veux aller chercher la pluie, par exemple, euh, pour arrêter la pluie, euh, Autre chose, toutes les troupes qui sont avec elle. Ils ont un bouclier vert, pas un dé vert, c'est à dire que tu retires automatiquement. Donc lui c'est le rebouteux, okay, il lui soigne. il soigne, c'est à dire que tu peux relancer jusqu'à deux fois les dés de, du destin. Et enfin le guide qui est là bas, euh, il aide les Français, je, je dirais ce qu'il fait plus. D'accord. Alors là j'ai joué ici. Ça veut dire que mon chef peut envoyer un ordre à, à, des, à des gens ouais, qui sont un peu ça, loin. C'est exactement. Voilà. C'est à dire par exemple, ici, ici, où, non lui il est trop loin. C'est ça, à deux cases. Tu non, peux non, le. Il est à deux hexagones. À deux hexagones. Ah, deux hexagones. Un, deux, donc donc je peux, peux commander tous les miens. Et, et ces trois-là. Donc ça ce fait que je vais une, faire. Une, une, une activation gratuite d'une unité. Je vais. Tu peux faire un tir, tu peux faire ramener. Il peut, les ils, peuvent, ils peuvent ils peuvent attirer là. Il y a, je suis à une case. Maintenant. Avant j'aurais pu, mais je suis à deux cases maintenant à cause de la pluie. Ah ça. non, c'est deux hexag gros, des hexagones. Ah je peux tirer. Donc ah ah peux tirer. je peux euh, tirer euh, ici. Oui, tu, les tirs, tu les comptes en hexagone. Hum. Sauf ouais, mais les là je ne peux plus rentrer. Donc enfin, ce que je vais faire, pour les arbalètes. Sur pour les arbalètes. Ce que je vais faire, je vais me déplacer comme ça. Ok. Je vais ça, non, eux, ils chargent. Ils peuvent ils charger. Ils peuvent charger. pas C'est du, du cube vert. Hein. Bah, Et tu ouais. peux les faire descendre de cheval quand tu veux. Si tu les fais descendre de cheval, ils tirent. Ils deviennent des archers. Ils deviennent des archers. Sinon, tu ouais, les fais combattre avec ta carte. Mmh. Non, non ou... mais je, vais, je, vais, je, vais, je vais les déplacer ici. Ouais. D'accord. Je vais ensuite… Euh, ça, c'est pas une unité. Hein. Quand je dis « je fais déplacer », c'est… Si, c'est une... une unité. Lui, il, il, il, ah bah, oui. il peut ordonner à ça de bouger. Il pouvait ordonner à ça de bouger. Tu peux faire… Du moment que tu as des anglais sur la case, le chariot peut bouger. OK. Je vais… Mon commandement gratos, Voilà. va le mettre là. Voilà. Ah non. Si, si, il peut. Mais ça compte quand même tes déplacements, tu pourras en faire qu'un seul. Mettez-vous d'accord. Toute ma stratégie, elle est basée là-dessus. Ben, c'est une unité à toi. Tu peux commander une unité à il 10 dit ans, quoi, à tu peux Dis quoi l'auteur Dis-moi. Non. Euh, c'est une unité neutre, en fait. Elle peut être prise. D'accord. Mais est-ce que là, je peux le. Je peux... Non, tu ne peux pas avec un rayon de commandement. Les voilà, rayons okay. de commandement, c'est vraiment. Pour les hommes. Que les, donc, je ne peux les, pas le faire les unités. Bon, okay. C'est les troupes. J'aurais essayé. Non. Bon. Donc, ce n'est bon, pas la troupe, donc ça, je ne le fais pas. Euh, bah, écoute, ce que je vais faire, c'est. Euh, lui, il va aller là. Non, il peut tirer, lui. Off. Non, il va. Il va J'aimerais bien tirer pour désorganiser quand même. On euh, pas jamais. Lui, il va tirer. Alors, okay. tu as intérêt okay. quand tu tires à avoir le maximum d'archers qui tirent parce que tu lances plus de dés. Ah j'en ai trois là, c'est bon, c'est Non, tu en as, que deux. C'est une unité, c'est une unité. Ah c'est une unité, une unité ça suffit. C'est pour deux dés jaunes, c'est bon. Deux dés jaunes, c'est pour commencer. Et je dire c'est que si tu avais deux unités, tu ferais quatre dés. jaunes. Oui, mais à un moment donné, il faut que je, ne fais pas que tirer, il faut que je me déplace, il faut que je fasse de la place. On est bien d'accord que c'est quatre cases, enfin il y a quatre mois, je suis obligé de déplacer les mecs sinon ça ne sert à rien. Et comme il va m'attaquer là, m'attaquer là, vais dire il faut que je me, quand même. Un petit Absolument. peu. OK Respect okay. pour le général anglais, s'il vous plaît. Et lui, après, on verra bien ce qu'il fait. OK OK. okay. Euh, donc, je vais tirer avec ça. Euh, sur, alors, je sais quoi Je vise un hexagone. Oui, quoi, tout un ici. hexagone. Tu non, ça. Ça, voilà. oh, non, ici, il y a plus de monde. Oui, je peux Oui. Oh, parce -ce que que... Ici, il bah, va aller là, ça ne me plaît pas. Si le, le guide, ici. par contre, il a le pouvoir pour les Français de leur annuler okay. un recul. Je tire là. Donc, j'ai… Deux des jaunes. C'est des archers, j'ai jaunes. Je, en cas de tir, je lance aussi ma protection. Bien sûr. Donc un des rouges. Ah non, ça des Il tu, tu en a deux, tu as un piquier un et un homme d'arme. Un, un, un, un rouge un jaune la Et en plus, tu annuleras un recul grâce à ton, ça. Moment, à ton guide. Tu... Recul et bouclier. Donc tu recules, à moins que... Annuler. Bon, bah, C'est déjà fait. Voilà. Bon. Je vais ensuite... Alors ça, ça se met où Ça, ça, ça se frontière. met sur une frontière, sur une ça zone bloque comme ça. Ça toute la frontière. Et là, ça veut dire que si quelqu'un te charge, tu es protégé. Tu seras protégé. Tous tes archers, tous tes archers, les archers, les regroupés seront Petit protégés. Ah, je vais me gêner, ouais. <rire> euh, ah, ah, ah, ah. Et j'ai encore le mouvement de ce gars-là. Oui, tout à fait. Qui va… Là, je ne peux pas passer, là, Et hein. tu as aussi ouais. son commandement. Son commandement. Je peux commander un truc qui a déjà bougé Tu peux commander euh, quelque chose… Est-ce que je peux lui… Tu vois, lui, il a bougé d'ici. Est-ce que je peux lui dire eh, « va bah, non, tu vas là euh, ». Non, généralement, c'est quelqu'un qui n'a pas bougé, c'est voilà, quelqu'un. Okay. Voilà. Écoute, bien, est son maman droit. est près de toi, euh, la charge, je vais la mettre. Pour commencer, je vais le mettre ici. Et mon commandement spécial va… Tu peux faire retirer ou tu peux bouger tes hommes d'armes. Ah, on peut retirer Oui, mmh. bien sûr. Euh, pas, pas ceux qui viennent de tirer ah, dans ton et, et, lieu, mais, mais quelqu ailleurs. Quelqu'un voilà. quelqu peut… De... Ah, mais ça ne sera que un qui tire. Oui, oui. c'est ça. Mais ça fait toujours deux ah, mais C'est mieux, mieux de bouger. Est-ce que je peux leur dire d'avancer de, de, de, oui, oui, tout à fait. Oui. Euh, que, là, ils ne passent pas là. Hein? Euh, non, euh, non c'est euh, diagonal. Non. non, je vais les amener là. Ah, avance, madame. Voilà, ça, okay. c'est mon premier truc. Attends, je peux continuer de jouer non, bien, sûr. Alors, bien sûr, bien sûr. C'est euh, juste ton premier cube. C'est mon, mon premier cube. Et puis, tu as intérêt justement à bien te défendre avant. Mmh, euh, parce mmh, que mmh. quand les, les, les, les Français chargent, si tu n'as pas de défense, euh, ils peuvent faire très, très mal. Donc, si, si tu mets un cube, là, mets un tu cube vas, là. Donc là, tu vas pouvoir bouger le chariot le et tu as trois archers. Donc, je bouge le chariot. Voilà. Et il a la place puisque tu as laissé la place. Voilà. Et j'ai mes trois archers qui peuvent tirer, par ah, exemple, ou en déplacer un côté, comme tu veux. Voilà, c'est ça, par exemple. Ah oui. Alors là, il est, il est bien défendu parce qu'il a le guide. Hein. Enfin, mais... ça lui annule un recul. Ça lui annule un recul. Bon, ah, je m'en fous. Je sais Et tuer. ça lui fait surtout un point de vie. Il peut le tuer aussi. Hein, parce mm -hmm. que c'est un personnage non joueur. Ouais, mais je peux faire taper là tant que je suis plein. J'irai voir les autres après. Ah, donc tu là, j'ai. Alors là, t'as quand même 6 dés. 6 dés jaunes. Hein, tu ah, vois, ouais, jaunes. là, il a activé juste pour tirer les trois. Ah, bah, ah, bah oui. C'est ce que t'as annoncé. Oui, il manque des dés jaunes. Dans la boîte, il y a d'autres dés jaunes. Non, euh, mais. Euh, c'est mieux. J'aime pas bien, là, tes des jaunes, là. Excuse-moi, il paraît que t'es avantagé et il pleut. Il <rire> ne, dit pas, ne dit pas aussi ce qu'ils peuvent faire. T'as vu qu'ils peuvent... Mais me... en attaque, ils peuvent remplacer des trucs. Ah, mais tout à l'heure, j'aurais pu le relancer, mon truc. ouais mais je l'annulais parce que j'avais un bouclier ah, de plus. Ok, ouais. je vais me mettre là. Pousse-toi, maintenant. Donc, les boucliers de l'archer, c'est des touches. Oui, tout à fait. Punaise, sidé, ça va, quoi, les gars. Donc, j'ai une touche. Deux touches. Tu as qu'à les remplacer en touches, quoi. Tu, ouais, tu les okay. mets en. en ouais, deux touches et quatre C'est en gourdin. C'est un gourdin. gourdin. J'ai quatre reculs et deux touches dans ta gueule. Ok. Donc, oh là là, c'est monstrueux. C'est donc monstrueux. Oui, non, je vais reculer. Un bouclier. Reculer. Enfin, un ouais. bouclier plus, plus un autre un, un bouclier. recul. Alors, un tu bouclier. as de la chance, parce que voilà, on les classe par ordre de puissance. D'accord, donc tu donc annules les ça deux. Ça annule un recul. Ah, ça annule un recul. D accord. D accord. Donc, dis-moi ce que tu fais. Donc, j'annule une touche. Un retire Tu en retires un. Et un recul. Et un recul. Donc maintenant il y a une touche, tu en as un qui meurt. Enfin, il meurt pas, il va aller en hors de combat. Oui, il va. Alors, tu choisis celui que tu veux, Et maintenant tout le reste recule. Voilà, c'est ce qu'il reste, il reste trois C'est toi qui les fait reculer. Quelque part où ils peuvent aller. Voilà. Donc ils peuvent reculer chez leurs copains, mais ils peuvent se disperser. je préfère qu'ils dépensent des points, moi. Et puis en plus, lui, voilà, lui… Tu peux le faire venir vers toi et après essayer de le capturer. ah oui, comme ça. Voilà. Parce que là, ils ne passent pas, là. Non. Et si, si tes hommes Vous passent, vont sur un PNJ, ils le capturent. Non, et tu, fait, tu permets. Bah, J'ai pas fini. Hein. Alors là, tu vois, tu, tu as libéré le lieu, mais comme tu as fait une attaque à distance tu, et tu n'es oui, pas adjacent, bah non, tu ne peux sûr. pas prendre possession. Non, mais, ouais, ouais, attends. Il n'y a pas de problème avec ça, je m'en fous de prendre possession. Par contre, va non je plus. peux. Non, là, on va laisser ça comme ça. tu t'es Les main. barrières se mettent plage. exclusivement là où mes bonhommes sont activés, je ne peux pas la mettre là. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Euh, J'en ai six, on a dit. Hein. Oui, Non, ça. Il vaut mieux les mettre à la fin. Après, Là, c'est bien, parce que sinon, il allait faire ça. Je le connais bien, le français. Non, il pourra le faire ici aussi, mais tu as le temps encore de les mettre. <rire> Qu'est-ce que je fais? C'est vrai que ça ne ressemble pas du tout à l'autre partie. Là. Ah bah <rire> écoute, tente hein! C'est règle. Le bleu c'est l'interruption. Ouais. Ouais. Il me reste rejouer. Ce pas mal. Bah, oui, sur, sur les trois. Bah, euh... je, pourrais, je pourrais aller chercher l'autre malin là. Euh, Mais ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ici d'abord. Ok? Ce qui va me permettre d'avancer euh, ça. Okay. Il a de la place, tu peux. Il, a la place. Ouais, il reste un bonhomme dedans. Il reste tu as voilà. encore voilà. une place. Bah, bah, bah, je, je ne fuis place. pas, il paraît qu'il faut que j'amène ça là. Ouais, tu fuis, tu... <rire> tu pourrais faire face <rire> à l'adversité. Ouais, je vais te faire face dans ta gueule, moi tu vois. <rire> Lui il faut qu'il reste là pour pouvoir me bouger tout ça. Et il me reste ces trois petits, ces trois petits gars ouais. qui ne peuvent pas tirer parce que tu es trop loin là. Ouais. ouais. Bah, ils ont qu'à mettre une rangée de, de, de pique. À cause de la pluie. C'est à cause de la pluie. Rangée de pique. Mais ils peuvent tirer sur ça. Ah oui. Oh. oui tout à fait. Voilà, oh, et tout ça pour essayer de les avoir… Oh, il est tombé. Bah, je vais me gêner, tiens. Alors eux, ils ne tirent pas, ils sont à cheval. Hein. Ah oui, donc ils font quoi ils font... Non, mais lui, il les peut, charge. tu peux non, les démonter. Non, mais tu peux les faire descendre quand tu veux. Si tu les descends, tu rajoutes… Ouais, descends de cheval, tu rajoutes après, ça et comme remonter, ça, ils et Après, c'est une action gratuite, mais pendant ton tour. Pendant, voilà, c'est une action gratuite, donc tu pourras les remonter. Mais tu en fais qu'une une. Fais, par ah oui, toi, tu à deux, donc tu vas arriver en masse, là. Oui, mais tu pourras mettre des pics. je me tiens. D'ailleurs, je le fais tout de suite. Tiens, tu pensais à gueule, ici. Mettez les pieds. Et en suffit. plus, il pas parce qu'il pourra passer sur les côtés, Il peut, il peut mettre mais des piques. C'est plus long. Ah, bah oui, mais et un il... deux, un deux, c'est plus long. C'est plus long. Il, il met des piques, il tire, ah ouais, il descend de cheval et il tire. Il faut surtout pas laisser de flanc. T'as qu'à, mais... qu'à faire un peu tout, quoi. Euh, je me demande, je me demande. C'est gâché sur un petit truc comme ça tout merde. Mais quand même, <rire> je vais tirer gâché. sur ta gueule. Euh, <rire> si je, leur fais descendre un, c'est ça Non, tiens, tu mets ça. Bon, remarque, il, il c'est pas bête ce qu'il fait. Bah il, oui. il retire le, le mec, il le met, il le met au sol ah, et on ouais, sait qu'il est, qu il il est au vidéo, sol. Est vrai, hein, non, mais ça, est, sinon, on a des unités pour les Non, ouais. non mais regarde, il est là. Non, les, a, les deux a, peuvent tirer maintenant. Ils Ce ne sont, ce sont pas, pas nos archers, ce sont des Donc, figurines. ils vont tirer. Euh, va tirer, il va tirer et il va tirer. Donc, ça fait 6 six des, six des jaunes. S'ils ne tirent pas, ils peuvent se déplacer du coup. Oui, tout à fait. S'ils ne tirent pas, ils peuvent se déplacer. Et eux, s'ils se déplacent, non, ils peuvent… Non, écoute, je ne vais pas faire ça. Eux, ils vont se déplacer… Quoique si je les mets là, ils vont s'en ils vont prendre plein la gueule. Bah, J'espère bien, t'arrêtes pas de m'en mettre depuis le début. Okay. <rire> Il tire. D'accord. Donc ça sais, me fait 4, 4 des jaunes. 4 dés jaunes. Et toi, t'as quoi en défense Bon, un dé. Allez, 4 des jaunes. Ouais, ça devrait pas bien se passer. Ouais, c'est des archers quoi. Tro Deux gourdins et une bon. fuite. Ok. Donc de toute façon, il va être mixéo parce que. Voilà. Il, il retire un, un jardin, jardin, mais, mais, il, reste mais il, un, il en reste donc... un. Un petit coup de Gourdin, excusez-moi, hein, c'est. C'est bon. C'est affectueux. Tout bien, tout honneur. Voilà, ça c'est protégé. Il me reste lui. Donc là, euh, j'ai un vert qui peut être pour un rouge. J'ai un rose qui pourrait me permettre de rejouer. Et lui, il a un pouvoir spécial. Oui. Alors, oui. Mais il faut que j'entre dans la case il pour, pour le capturer, en prendre le contrôle en fait. Il a un pouvoir spécial qui est. Annule un recul. Il t'annule un recul ouais. et ouais, il, quand tu dépenses un point d'expérience, tu ouais. peux euh, te déplacer d'une euh, zone supplémentaire. Une unité. Tu sais une quoi, quoi? Unité, oui. Je vais, je vais garder ça en réserve et je vais te laisser jouer. Alors Parce que pour un, quand je claque un bleu, oui. tu, tu fais entre deux de mes activations, tu en fais une. Mais une, une action euh, je, normale. Je mets le cube et ça, c'est ouais. mon action. Tout, voilà. fait. Tactique, et tout, tout à fait. Ça, tu as intérêt à le faire. Mais en réaction, réfléchis euh, avant de finir. Est-ce que tu veux qu placer d'autres pics parce que lui, il a des charges. Oui, non, mais le problème, c'est que j'ai fait une activation, j'ai placé un pic, j'ai fait une activation, j'ai placé un pic. Mais là, tu as le droit de faire, c'est gratuit. À la fin, tu peux maintenant mettre toutes les charges. Ah, d'accord, j'ai cru que c'était. Tu peux les mettre toutes celles que tu veux. À tout moment, tu peux les faire. Toutes celles que tu veux, si tu veux, il va aller par où Il va arriver là, il va me foncer dans le tas. Tu les mets comme tu veux, c'est à toi de gérer. À quel moment Là, c'est pas mal, par exemple. Ils ont le droit, ils sont en cheval. Tu oui, oui ils Il faut, faut qu'ils descendent. Hein, non, il faut descendent. Tu descends, ah, tu ne hein, euh... descends pas. Hein, voilà. ah, ils peuvent pas Non, non. Ah, ils... Si, si, si. Tu, voilà, tu fais descendre marché. Voilà. s'ils descendent, c'est bon. Mettez-vous d'accord. Oui, oui, il peuvent... si, faut qu'ils descendent. Ils sont considérés comme à pied, Il la À pied, Il faut que tu mettes un petit cheval parce que. C'est bon. Il l'a mis. Il l'a mis. Non, un petit cheval parce que si ils sont repoussés, le cheval restera. Les Français peuvent le capturer. D'accord. Si le cheval est capturé, ça leur donne un mouvement de plus à n'importe quel moment. D'accord. D'accord. Alors là, ils peuvent passer par bah, là. Je sais, je sais. On va ralentir tout ça. Je les ai. Euh, et là, mais ils attention arrivent hein. par ici. Si tu dépenses tout là, ah, ouais, mais... mettez-vous d'accord. Moi, bien. je conseillerais de oui, se protéger tes côtés anglais. Il non, il... non, non, il non, non. Okay. J'en ai posé quatre, il, il me reste rien dit du tout encore. J'en en ai posé 4, il m'en reste trois. Là, il a, il y a du monde. Alors, tu vas pas m'emmerder. Donc, ça passe, ça passe. Le reste. Ouais, je m'arrête là. À toi. Là, okay. ils peuvent passer là. Mais il y a du monde. Il faut qu'ils me tuent tout d'abord. Mais oui. C'est facile. Ils sont forts. On va tuer tout. C'est facile. Mais bon, tu pourras. Il peut t'errer. Pour toujours interrompre, mais si, ils font un carnage, il faut le dire quand même. Ah bah alors ça sert à rien que je joue s'ils font un carnage des <rire> faut me le dire alors que, euh... Je te préviens. C'est bon, t'as gagné. Merci fan je savais bien. Joue ton truc. Je vais te défoncer ta gueule. <rire> alors les pics, Les collégrammes sont très méchants. Un des verts en défense de plus, on est d'accord. Mm. Et tu peux pas traverser par, par un ennemi. Par archer. Par archer. Par archer. Ok. Tu ne peux pas traverser, en tout cas, tant qu'ils sont là. Donc, là, en l'occurrence, ça leur ferait un des verts. Ouais, c'est ça, exactement. En plus, de leur En défense. sachant qu'ils se défendent avec un, un des blancs, blanc. puisqu'ils blanc, sont ouais. en blanc, blanc vert. Sont à pied. Donc, ça fait un des blancs et un des verts. Quand une bonne grosse charge dans la tronche, pourquoi pas Mais en plus, tu peux répartir tes charges. Ouais, hein. Tout à fait. Si tu mets le cube, tu peux en dire un mmh. par là. Oui, un ouais, un ils charge. Un... Ouais, ils Bon, de toute façon. Ah, ils chargent. Ah, tu sais ce que tu pouvais ah, oui, oui. aussi charge, faire, charge, hein oui, oui, oui. Un, un jaune, ça te fait venir deux, euh, deux, deux paysans, paysans qui sont à toi, hein Oui, mais c'est des paysans. Oh, mais il n'aime pas trop les paysans, j'ai remarqué. Non, moi, je en... veux que Sir John de la Pole devienne très puissant et que son souffle roque fasse venir la nuque. Allez, je charge. Ah, directement, tu charges, toi. Ouais. Allez, donc charge à deux. Un, un. deux. Oh. Oh. Oui. Donc, il ouais. un, donc tu reprends position. Donc tu reprends le guide. 1 2 Là, vous êtes vous saturez la zone. Voilà. Donc, là, tu peux parce que plus. vous êtes à voilà. 4 dans cette zone. Donc, donc eux ils eux avancent normalement. Peut avancer mais ils auront le droit qu'à un mouvement. Voilà, ouais, c'est ça. ça. Ils, ils peuvent pas faire une, pas une attaque non. Voilà, et donc on va voilà, résoudre la zone. charge ici. Ce qui nous donne 6 des rouges. 6 contre contre les archers ont 2 3 blancs. 3. 1 blanc, 2 blancs, 3 blancs. 3 blancs. Ah, c'est les blancs. 1 2 3. Donc 6 rouges T'en manques combien Un seul. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Trois c'est ça. C'est comme tu veux. Un, deux, trois. Et puis je vais craquer un noir pour jouer une carte. Pour jouer un assaut sanglant et je vais prendre un rouge de plus, s'il te plaît. Pas de quartier. Pas de quartier. Oh là quartier là là là là là là là là là là là là là là là là ça va pas être beau. Ça va pas être beau. Allez. Oh non! Mais c'est pas possible! Ouais. Deux touches. Que des boucliers. Léo, tu ne devrais même pas rire! C'est dégueulasse de se moquer de quelqu'un comme mais moi! Les, les, les stats Ils sont contre moi, on ah, est, là, c est Là, c'est un jet vraiment très pourri. Hein. Tu devais. Alors là, tu as de chance bah, de faire ça. Tu avais très très peu de chance de faire ça. Merci. Oui, Léo, mais c'est là. <rire> euh... Vas-y, vas-y, vas-y. joue. Alors, chez vous, hein c'est une petite astuce que je vais vous donner, c'est je suis un professionnel du jeu mmh. donc regardez bien ce petit mouvement <rire> voilà. c'est comme vous faites pour ça comme pour ça, impressionner l'adversaire regardez l'adversaire droit dans les yeux pour le déstabiliser un petit <rire> peu <rire> et pleure et là bam bourdin, ah, bouclier, bouclier bon. et je me, je me casse alors bon, un bouclier qui annule ce que, que je veux non non non, non. non, non, non c est c est le plus fort le plus fort OK donc, il y en a une qui meurt. Il y a un archer qui est entièrement tué, donc il ne reviendra plus. Celui-là, Voilà, Hop, tu gagnes un point d'expérience. Voilà. Okay. Okay. Et il y en a un autre qui va reculer. Et il y en a un qui recule. Donc tu le recules où tu veux. Où je veux. Euh, c'est moi, moi, non Non, non c'est moi. C'est toi oui. mais recule, recules. Recule, recule. Tu es dans cette case, hein Ouais. Non, tu es dans cette case. Oui, je sais. Lui là. Il donc pas lui il peut pas aller là, il peut pas aller là, pas aller là. donc en gros le seul endroit où il peut Si, ça aller. pourrait être là Ah oui voilà, c'est ça, tu peux là ou là, là je pense hein, ouais. ouais mais ouais mais non, je veux pas qu'il défende ses chariots à la con Donc tu le mets à côté, voilà. d'accord Donc il va venir ici, tiens d'ailleurs ça c'est tes cubes Ah oui c'est bon, on les, a, on, les a oubli... on les a oubliés, on les a oubliés, tiens Très bien Eh ben super, une charge de merde Et là, <rire> tu joues encore Ouais. Ah Vas-y Interruption, interruption volontaire je joue ça donc en bleu je vais jouer mon bleu ici, c'est ça oui. bah, Là ou même là, hein, si tu veux, là où tu as une grosse concentration de... On l'a tiré d'un seul coup. Ah oui, c'est à côté, ouais, pas, pas très grave, ce que je veux faire, c'est surtout... Bah, tu peux leur tirer dessus. Je peux faire ça déjà, tu vois, oui. parce que comme il non, ils sont non, pas Non mais ils sont, ils sont ouais. pas à côté, ils sont pas à côté. Non mais t'as dit partout, je pouvais les mettre partout. Oui, oui, oui. oui ah mais, non, mais oui, là… Mais sur celui que t'active. Sur celui que je... t'active, comme Donc ça. Donc ça serait là. Oui, ce serait là. Bah tout à l'heure, je les ai posés là. Sans... Ah oui, c'était… Oui, non, non, parce que était là. Avais activé. Ah, alors, mais, attends, attends, alors, alors, alors je veux activer ici du coup, tu vois. D'accord. Ah, oui, Mais là tu feras un moins bon tir. Oui, mais il mettra… Là tu fais… tu as T'as combien de protection j'ai c'est là vert. où les choix tactiques sont importants. J'ai un verre par unité, donc un, deux, trois, trois verres et puis je le guide. un bouclier okay. ouais, qui si je... annule si veux... un recul. Si je je m'en me fous de le tuer, ce que je veux c'est le ralentir. Si je mets ça, je vais avoir du verre en plus mais en là, défense. Tu vas, tu vas... énormément le ralentir parce que tu peux le disperser dans tous les cas. Ce qui fait que là, sinon, il... si tu fais un tout petit truc, en il fait, aura une, as une as charge. As un, un double choix. Choix. choix, soit tu, voilà. tu vas faire un tir très faible, mais tu vas essayer de te protéger pour de futures attaques. Ben oui, parce que là en jouant ici, je me protège. Soit ce que te propose Léo, c'est faire une sorte d'interrogation option offensive et faire tout de suite tirer tes archers pour, pour immédiatement oui, mais disperser les chevaliers. J'ai le choix entre un truc qui fait que je suis sûr de le poser, qui va le retirer après je vois comme il s'est Tu peux quand même le poser, tu peux sacrifier celui-là en disant je protège. moi ouais, une... mais Léo on va le laisser jouer comme il veut. Ah mais euh, absolument. Ouais. Ouais. Ouais. Ah, J'ai de hein. hein, pas, pas besoin. Allez-y. De... J'ai pas besoin. Je dis moi, c'est tout. Tu fais comme tu veux. Mais là tu as une opportunité de lui faire une grosse attaque. Tu parles. Ah bah oui, c'est ça, non, dé, ça fait comme une Et tous les boucliers, tu les transformes ouais. en, en, en hors de combat. Plus. Tu vas aller ouais, faire faux. un truc. C'est pas faux, c'est pas faux. Plus, les, pas faux mais... plus le petit bonhomme qu'il faut compter, les, les petits personnages, ils ont des dés jaunes en défense. Hmm. Donc ça me fait trois verts, un jaune, ouais. et ça me permet d'annuler un recul ouais, avec ça. le guide. Grâce à son guide. J'ai trois dévers. verts mais en plus, c'est une... au niveau du, du, du, du dégâts non, que Non, mais faut, franchement, euh, tu bah fais bah la oui, stratégie, il y a plusieurs stratégies. Il y a vraiment plusieurs mais choix. Je peux pas Je vais le laisser jouer puis je vais la réinterrompre un moment, Il voilà, y a aussi un autre choix, c'est carrément tu re des troupes. Tu vois ce que je veux dire Oui, non, parce qu'il ne me reste pas grand-chose, donc… en tout cas, trois archers qui tirent, ça fait des grosses dispersions, ça c'est sûr. Mais bah, il m'empêche. Non, pas. non ouais, parce que ça, ça me fait poser euh, du verre pour me protéger et tu peux pas traverser. Ouais. Mais tu, peux pas pas observer, tu peux pas les enlever, tu peux pas traverser. Tu, tu peux le mettre quand même après. S'il si, si, si, si, si, si ne peut pas traverser, il ne peut pas m'attaquer le tour d'après niveau si, si, il, si il peut t'attaquer, mais peut il ne pourra pas, pas, pas, pas prendre le territoire. Je ne peux pas prendre le territoire. Il peut traverser, c'est ça le, le, le, le pieu. Les pieux ne peuvent pas... pas être traversés par les ennemis, tu m'as marqué sur oui, la carte. Oui, parce que quand tu fais la prise de combat, quand tu choses quelqu'un, tu peux avancer. Tu vides le terrain, t'empêche. je ne peux pas le prendre. Par contre, après, je pourrai C'est de la violence pure, alors je vais tirer dessus. Les, les pieux, c'est pas qui t'empêche, ils te protègent un petit peu. C'est ça, ils te ralentissent ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, un peu. Là, il te ah, protégeraient rien, mais de toute façon, si tu, si ah, si ah, tu les tiens sur ta ah, gueule, a ah, priori, ils veulent du sang. moi, j'en veux pas. Fais ce que t'avais dit. Fais ce que dit. tes épieux là. Tes épieux, mais ça ne veut rien dire, tes épieux. Des, des, non, Si jaune. Allez, si jaune. Bon, moi, j'ai besoin de trois verres. Trois verres et un jaune. Et t'as mieux la recule. Putain. Tu peux faire un, un, un jet de défoiré, moi. ne me parle pas. Allez, falle. Fais le petit récalement. Petit fâle. Fâle. Là, ça marche. Oh, il y a du rien. Euh, si. Non, il y, ah, y a quoi si. Il y a du recul, recul, recul. Mais non, c'est quoi qui fait euh, C'est les boucliers, les boucliers. Et quatre reculs. Il y a un gourdin et quatre reculs. Ouais, ouais, voilà, est ça. Et bah, les reculs, c'est vachement bien. C'est vachement bien, ouais. Ouais, ben bah, non, bah, c'est tout. Voilà. Il ne les aura pas. Voilà, bouclier, bouclier, bouclier, oh rien, et donc j'en annule 3. T'en annulles 3 Donc le plus fort, ah, le plus ça. fort. Prends ça, et il te reste 2 euh, euh, reculs dans ta gueule. Et voilà. puis, et encore un guide. Un guide avec un recul. recul. Donc il y en a J'aime bien que recul. ça récupères votre truc les gars. Non, je je le savais qu'il ne fallait pas que tu ah, les les le fasses. Je savais, Je le savais aussi. Allez, recule Lequel C'est moi qui décide. Tu peux faire reculer le guide si tu veux. C'est mieux. hein. Oh maintenant, mon guide, ça, je l'aimais bien. C'est ici, il va là. Mais vous êtes à combien dans cette zone là crois était 4. 4. 4 sur 4. Donc, tu peux mettre ton, ton pic hein, maintenant. C'est bon, bon, ça y est, je peux jouer ouais, ton pic, Non, mon pic, il est ah, là. Quoi. Ouais, ouais, il, est là. Pic, il est là. Ouais. Donc en gros, tu sacrifies une unité. C'est pas mourir. beau ça, tu les laisses de l'autre côté du pieu. Elle va, mourir. Elle va, va peut se barrer là. Ouais, C'est moche. Est-ce qu'elle aura le temps Oh la foutre. Non, elle n'aura pas le temps. Quel tir de merde, je le savais. Non, non, non, non, non. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut. Il pleut. T'es toi, ça m'énerve, ça m'énerve. En plus, ça m'énerve de faire des trucs que je pense pas au départ. Tu, tu vis c'est moi qui parle. Ben hey, hey, hey, bon, bon, bon, bon. ils connaissent mais le jeu bon. les mecs, mais même pas du tout. Ils ont inventé des règles, mais au niveau de tactique stratégique, les mecs… C'est zéro. Bon, là, ça n'a pas marché, c'est vrai. Ah, non, ah, vrai. Bon. ah, je suis content. Moi, j'écoute n'écoute jamais Léo. Et d'un autre question, Pascal a fait rajouter un déjeune au guide. Alors, toutes, ouais, les, ouais, ouais. toutes les unités ont un déchaume. Petits... Non, c'est okay. là, j'aurais jamais dû faire ça, putain. Allez ah, oui. 1, 2. Moi je dis que ça mérite une sanction, un petit coup de fouet. Euh, il va y avoir... Tu me diras autant qu'ils avancent. Ah dessus. remarque. Allez, tiens, vas-y. reste. Là tu rejoues. Ouais, moi, tu Combat. Ou Où ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contre lui. Contre, contre un blanc. J'ai euh, quoi, moi lui, il a un blanc. Lui, il va ouais. mourir, ça ne devrait fou. pas être très beau. Mort, mort, maintenant, mort. Ouais. Et ça, tu te prends un coup de gourdin à ta gueule. Ok. On il est pas mort. Peur. Il est mort. Tiens. Et là, tu il n'y a pas des pieux, dessus. Donc je prends le terrain. Je suis que ça me fout. Le chariot, je peux le taper aussi Non, bien sûr Non, non, non me il me suffit faire. que tu tues toutes les unités pour t'emparer des chariots. Eh bien, c'est maintenant. Euh, interruption ou pas Mais Bien sûr que je vais interrompre. Ouais. C'est où C'est dans cette case-là Ouais, ouais. Écoute, ce qu'on ouais. va faire. On va se mettre là. Ben oui. On va poser ça là, hein, ouais. Vite les pieux. Voilà. Levez les pieux, et là, vite tire. Et là, tu vois, ils vont se barrer. Non, tu ne peux pas, le chariot. Ouais. Parce que c'est pendant ton tour, une fois. Et si tu ah, c'est pendant le tour et, et si tu dépenses un cube vert pendant ton tour, en je lançant un dé, ouais, tu as vrai. le droit d'essayer de l'avancer un peu plus vite, mais ils sont lourds. bon, bon ils vont rester là. Euh, et puis il n'y a plus sur cette carrière que je vais te de tirer de dans ta gueule. Et donc je tire de jaune. Purée. Du coup, j'ai laissé le guide derrière, euh, mais bon. Euh, bouclier et ah. gourdin. Deux touches. Donc deux gourdes. Deux hors de, de combat, c'est oui. beau ça. Ah, c'est un, un valeureux. il a vu son ami mourir. Allez, deux boucliers. Tu me merdes, t'as <rire> de la moule. Hein. Que dalle, ouais. Ok, bon, et là maintenant, par contre, tu m'as freiné. C'est chiant. En fait, tu peux l'attaquer, mais tu ne passeras pas. C'est ça. Et surtout, ça lui fait… Tu ne pourras oh. pas prendre les… les... Ouais, tu me diras, tu me diras, attends, attends, attends, attends, attends. il n'a plus d'interruption. Bah, L'idée, quand j'ai posé ça là, c'était pour l'obliger à partir par là. Les restaurants, c'était pour lui couper la route, parce que j'avais mec qu'il allait foncer. Ah, les Français, ils, ils ont Avec tendance les à fait. aller tout droit. Hein. <rire> Et, si, et j'ai perdu du temps en pas bloquant là quoi. Bon, le meilleur tour, pas Français, été, déjà, le meilleur tour des Français, parce que j'y serais déjà. Le meilleur tour des c'est le premier quand même. Moi je pense qu'il y a un traître dans la. Jamais dû. La la je l'aurais empêché d'avancer, de peut C'était pas mon un, un bon conseil. C'était pas un bon conseil, conseil du tout. Parce que je savais qu'il allait mourir, donc je m'en branlais quoi. C'est-à-dire tirais. Si je fais ça. C'est-à-dire d'un côté j'étais sûr de mon coup, de l'autre côté il y avait un aléa. Tu vois Ben bah, normalement quatre enfin six CD jaunes. Mais normalement c'est si tu crois en Dieu, ça bonhomme. <rire> mais c'est ce qu'on propose dans ce mais, jeu. Ouais, c'est pouvoir rendre en des puissances <rire> enfin, bien bah, supérieures. Moi je suis tu vois, l'arc-en-ciel. Oui, non mais c'est vrai que moi je j'ai d'aider mais je... euh... pas pour faire que... revoler. Vraiment dessus je par je les choix des Français. moi je demande pénitence à Léo. Ouais. Mais bon, comme je vois que Pascal n'arrête pas d'aider euh, Guillaume. Non, arrête, il ne m'aide rien du tout. Non, je l'ai. Bah, pas Comme tu vois que Pascal aide Guillaume, tu ouais. fais tout ce qu'il faut pour ne pas m'aider du tout. Ça <rire> ah non, non, non, mais de... je, je, je l'ai fait. Donc j'ai donné euh... un ordre de mouvement. J'étais que... sincère. Et ton officier a un rayon de commandement cinq qui tours, permet ça va être à... Long, hein, à bouger une ah unité. C'est donc 5 tours. Hein. J'avais dit live à 16h15, on n'y est pas. On y est pas hein. Ok. À moi Ah non, non. t'as encore. Vas-y, bouge, bouge. Et là, on attaque. T'attaques où bah je, oh, en que je ne prenne pas la mauvaise décision Ça va être sanglant, mais tant pis. Je, je, je, moi. Bah, je, je pensais que les Français étaient sans couilles plutôt, non Sanglant. Donc, oh, oh, oh. Mais je ne relèverai même pas. Je ne relèverai ah, même, ah, pas. même pas. Bah, la soit, remonté, elle, soit, elle est pas je ne le, <rire> le même J'ai la là. Soit ouais. je tue ici. J'ai raté la même. Soit j'essaie de t'exploser ici, mais il y a une grosse défense. Si je mmh. perds la bataille sur cette décision à la con, ça me ferait très mal. <rire> Demande à Léo, fais le contraire. <rire> Léo, dis-moi, tu ferais quoi Moi sincèrement, hein, je dis, parce que tout à l'heure, j'ai pas voulu te. Ouais, non, euh, sincèrement. Non, pas du tout. Ici ou là Les chariots Ouais. <rire> C'est horrible parce que là je l'aide, <rire> mais peut-être pas, moi j'attaquerai ici. Ouais, bon, tu fais bien. le plus faible. Moi je ferai le contraire. Mais bon, <rire> moi <rire> je fais le contraire. Allez, <rire> j'attaque Fall en force ici. <rire> donc moi j'ai combien là Moi ça me fait 7 dés, Alors, marché, 3, 4, 5, 3 6. Non mais en plus t'es ah, derrière des pieux, donc ah, maintenant t'as des, des verts. Et donc j'ai combien de verts 3 verts. 3 verts, 3 jaunes. Parce que 3 verts, 3 verts, 3 blancs. Parce que t'as un verre par archer derrière. Donc 3 verts, 3 blancs. C'est ça. Il faut absolument que je te fasse tomber ici, cette dernière poche de résistance, et là après… Non, en fait, tu as chat. Allez, Guillaume, pas deux fois la même merde. Pas deux fois la même merde. Ah, un gourdin. Bon, il y a deux boucliers de cons, il y a un recul, il y a deux tués immédiats, deux gourdins et recul. Il faut que je fasse des boucliers. Ouais, ça serait bien que tu n'en fasses pas. Non, non, c'est en attaque. Rien du tout. Allez, allez Fal, pas de bouclier, juste un petit peu, pas trop. Bouclier. Oh putain, bouclier. Ça, donc j'ai trois boucliers. Ok, donc t'en annules trois. Un, un, deux, trois. Après j'ai des reculs. Oui, mais ça je les prends. Donc j'en ai donc, un qui meurt. T'en as un qui meurt, non qui est hors, non, qui de, qui de, est combat. hors de combat. Pum, ça fait une expérience ça ou pas hors de combat Non, non, non, non. D'accord. C'est pas ce qu'on va. Et le reste Et il y en a un qui recule. Bah écoute, c'est ta Attends, attends, attends. Non, non, c'est lui qui recule. Donc de toute façon j'ai pas, tu vois, c'est soit avec les chariots, soit ici, on est, est d'accord. Bah faites bon. un peu de place les gars, il y a vos potes qui okay. débarquent. Voilà. Il lui reste là. Ouais, il lui reste ça, là. Ça c'est bien qu'il soit resté. Ah Alors, bah évidemment. Euh, là, ça change. Là, c'est bien, tu tiens. Ouais. Voilà, ce qui met fin à ce premier tour ce qui est... Alors, Alors. Si on... on va tirer maintenant le, le... dé. Le dé donc, du destin. Alors, Alors pour il faut, il faut désigner, autres... désigner qui va ouais, Lance la tienne déjà. Alors Pour savoir s'il revient dans le village là-bas. Non, donc, il, il va... est mort. Il a été tué, donc tu gagnes un XP. Ensuite, tu vas lancer. Deux, ah, deux fois. Alors d'abord <rire> qui tu veux parce que le piquet, les hommes d'armes c'est pas la même chose. Hein. On va faire le piquet. Le piqué. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Expérience. Salopard. Qui est-ce qui va pouvoir grandir C'est un, hein, le piquet. Ouais, ouais. bah, non les piquets rapportent rien. C'est ah, que qui ah, est-ce qui peut pas grandir C'est que les hommes d'armes et euh, les chevaliers qui rapportent. Hommes d'armes, hommes d'armes, hommes d'armes, hommes d'armes. Il revient tout de suite. Non dans non, un non, tour. Dans un tour. Ah oui d'accord. Ne t'excite pas comme ça. Je français On est bon Ramasse tes petites crottes. Allez deuxième tour. Nouveau tour. Allez nouveau tour. Alors, c'est là où, Fall, je te donne la dernière mauvaise a, nouvelle, c'est que j'ai automatiquement un verre de plus. Franchement, je m'en fous. Et il y a juste une chose aussi trois. qui a été oubliée, il y a un point de respawn français là. Ici. Ah oui. Ouais. Tiens, bouge pas, ça sera ma relance il ici. Il y a un point de respawn français. Okay. C'était 3 Oui. Ok, voyons voir la rivière, parce que ça, ça va tout C'est 3, c'est ça ouais. Ouais. Ouais. Ça marche sur les chariots, ça euh, Non, euh, c'est pas une unité. Euh, il n'y pas marqué une qui non, non, non, oui, Ça marche pour les chariots Oui, oui. Ça, c'est dégueulasse. Alors. Regain point de vie héros ou recharger votre réserve de verre au maximum. Alors c'est trois pour moi, c'est ça non C'est c'est enfin, 2 pour toi et 3 pour lui. Voilà. Euh... Ton... vas-y, pardon, vas-y, euh, Fal. J'aime bien le coup du bleu là moi, c Vous oui. avez pris vos 3 Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, Léo, il y, y a eu euh, c'était c'était euh, sur les verres la recharge, c'est 1. En fait, ça, les quand tu les recevais au le cube à l'unité. D'accord. Ah, oui. Là, c un. Ouais, c la recharge, c'est 1. C'est 1. Le max de recharge, c'est 1 Oui, c'est toujours 1. Le coût de Tataro, c'est. Là, c'est rechargé par, au maximum indiqué par le scénario. Oui, c'est 1. Ah oui, d'accord. Ah, ah oui, oui, c'est par tu, le scénario. Ah oui, oui, oui tu, ok, ok. Tu donnais, tu donnais des cubes verts à, à l'unité. Hmm. C'est pour ça qu'il y en avait des recharges très fortes. Mais maintenant, c'est à la zone, le cube vert. D'accord. Donc, ça revient au même, si tu veux, de récupérer un cube vert que d'avoir 3 cubes verts que tu vas mettre sur chaque unité. Sur chaque c'était bon, c'était une règle précédente. T'as 4. fou. L'interruption, c'est... Parce que l'interruption, je peux me barrer, je peux... C'est pas mal pour toi l'interruption, véritablement. Et lui, il a plutôt charge de charge. Je Et moi, je vais charger. Ouais, c'est plutôt ce que tu recherches. J'ai bien un petit verre, s'il vous plaît. L'interruption, ça permet vraiment de te sauver. Ah Là, en l'occurrence, tu vois ce qu'il fait. Ça se passe bien, pas bien. Allez, on y va. Messieurs, ou madame. ou madame. Alors si tu veux que la pluie s'arrête, ben bah, tu as intérêt aussi à piocher des cartes tactiques ben parce que tu as oui. une chance que, euh, de tomber sur la deuxième carte. Mais comment tu pioches que des tactiques tu les pioches comment Alors tu peux aller par exemple du noir. récupérer le de enfin, 20 quand ah, voilà. ouais, c'est tu paieras un noir. D'accord. Ouais, voilà, ah, mais elle a déjà pris le bleu là. Tu paieras un noir et hmm. tu iras chercher la non. carte que tu veux. Tu es payer, payer, mais j'ai pas, j'ai pas payé. Non non non. Je vais par d'argent. Pas d'argent. monsieur Fabrouchi monsieur. Farme toi gueule, fais ça, mon merde pas. Je vais Si je ici, c'est peut-être plus. Là, je suis à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, quand même. Hein. Oui. N'oublie pas que tu peux payer un cube vert, d'accord, pour tenter d'arrêter tes écharpe. Pour tenter de faire un plus. mouvement de plus. Oui. Oui. Et tu as une chance sur deux. Puisque tu jetteras un des verts. Non, je vais. Et tu peux aussi faire venir des paysans. Oui, souvent. oui, c'est bon. C'est bon. <rire> Arrêtez de me parler Ça fait quatre fois que ça commence ma réflexion de, du putrage de sa gueule. Je veux déplacer ces deux Putain chariots. Chariot. Chaque chariot, c'est deux. Ouais. Et c'est tout, sauf si. Mais ma carte façon. marche aussi pour, euh, oui, pour Pour un. Je vais activer ça. Je vais faire aller ça ici, aller ça ici. Ah ça ouais. Fait. Et eux, ils vont tirer. Pour un chariot, la carte. Un. Ah. Un chariot. As non, as qu est qu est qu est non, mais là, je pas joué ma carte, moi. Non, non il a fait son non, activation. C'est mon activation, donc je oui, joue pas ma carte. Très bien. Ah, D'accord, OK. Ah, ouais, C'était okay. ah, pour te dire, attention. Oui, comme go... tout à l'heure, ça ouais. sera un des chariots. Okay. Et lui, il va tirer parce que... Ah. Okay. Et là, on il a envie de tirer. tirer. Ouais. Il a vu sur ses potes mourir. Alors, il peut tirer où il veut. Là, c'est bien. Là, je tire sur cette bande. Alors, attention, parce qu'ils vont avoir beaucoup de défense. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Si tu tires sur un isolé, tu as plus de chances si ça marche, de lui faire quelque chose. que. Ouais mais ça ne me sert pas. Il tire combien lui Il tire 2 2 de jaunes. 2 jaunes jaune. oh, C'est pareil, tu sais. vas ça, euh... tire dans le tas, fal fal, tire dans, dans, le, dans le tas. T'en as euh... combien là, DD, pour te défendre 4 euh, quatre, quatre et 1 quatre et un, un rouge. Enfin, 3 des 3 verts et 1 rouge. Voilà. Non, moi, je, je fous de la pagaille là-dedans. Euh, D'accord. Avec un peu de chance, je m'en branle. Parce que je vais le tuer, bon, et après, il va aller là-bas, il va venir, je m'en fous, je te tire dans le tas là. D'accord. Je fais une fuite, une fuite, un bouclier. Ouais, ouais, non, un... c'est pas le but. Il y a une ah, okay. petite règle quand on joue par exemple en mode libre ou en armée. Quand une zone est comme ça et saturée de troupes, c'est à dire quand un archer tire dessus, ils ont un bonus. Ah, oui, c'est une règle que... de, de facilement... concentration. Ah, voilà. Et là, oui, on sûr. est en scénario simple, donc euh, voilà. C'est comme il euh, y a des règles de culbut où les chevaliers peuvent traverser des, des... Quand des, les les zones, des zones, même qu'ils sont occupés parce qu'ils ont tué beaucoup de monde. Mmh. Voilà, mais pour l'instant, on joue en, en règle simple. Merci de prendre pitié de nos Alors là pour les faire remonter dessus, mort hein. ah, ouais, mort, mort. Je vais les mettre. Attends, euh, alors, parce que là j'ai pas très bien compris votre règle de machin. Si je fais ça, Oui. oui. Je, je peux les déplacer. Oui. Donc, oui. Il peut venir là. Oui. Oui. Ok. Eux là, je les déplace comment bah, bah, Est-ce est les... que tu les remontes est ce que tu les Mais je veux qu'ils tirent moi après. Ah bah alors il faut qu'ils ah. se déplacent juste à pied. Juste à pied. Donc Mais tu les du coup tu ça. laisses les chevaux derrière. Euh, non, il, non. Peut ah non. Okay. il peut prendre le cheval avec. D'accord, ok. C'est 6. Si moi je recule, voilà, il va lâcher. ses cheveux. Je fais, je fais monter ça. Euh, tu, à, avec. Exactement. Voilà. voilà. Tout tombe là, mais j'ai plus beaucoup de place. Ok C'est ouais. ça. Voilà. Donc voilà. là, tu as à nouveau une concentration de, pour te tirer deux, sur d'archer. Voilà, c'est ça. De 6. Ah oui, là, c'est mieux. Voilà. Donc là, ça fait 6D. Voilà. 6D jaune. Ici Non, je vais sur lui. Ah, bah, ça me ferait plaisir. Chiche. Hé, qu'est-ce de la gueule Allez, dans ta gueule. Non, non, ils, sont non, ou, ils sont avec nous. Oui, oui, ouais, ouais, ils sont avec nous. Ah c'est mieux. 4, à 4, à 4, à quatre quatre voilà. Euh... Ah, non, en il y a aussi, pas Ah si, c'est des touches, ça. Oui, c'est des boucliers. Ce sont des gourdins. J'ai trois gourdins dans ta gueule et deux fuites. Ouais, trois de combat, c'est beaucoup, c'est très fort. Trois dans ta gueule. Surtout sur des chevaliers. Et deux fuites. Il va falloir avoir des boucliers. Il va falloir voir si l'armure, résiste. Ça résistera. Non, un un oh, seul. Voilà, la à... cata. Tu perds un, donc là, tu as deux unités qui deux sont mises qui... hors de combat. Et deux qui fuient. <rire> et deux qui fuient. Et deux bien. qui <rire> fuient. C'est toi qui les, les fais fuir. Je vais les faire fuir, moi, tu vois. Tu vois, <rire> tu vois comment ça va camasser. Non, mais c'est juste la première vague, je m'en fous. Je vais les séparer, moi, je vais les splitter. Donc il y en a un qui va aller là, parce que c'est Et l'autre, j'ai pas le choix, je ne veux pas la mettre avec, je vais la mettre là. Je suis embêté. Ça va, c'est beaucoup plus gênant. Ok. Et j'ai encore de quoi jouer, mon gars. Bah Vas-y, je t'en prie. Donc tu peux faire avancer un chariot même. Je suis sûr que je vais Si je mets mon verre ici, la charge c'est pas pour les trucs là hein. Pour les chariots Non. non. Si ouais. tu peux sacrifier ton, déver, ton cube vert pour essayer de faire avancer plus vite un chariot. Alors, imagine combo, tu as vu ma carte. Oui. Si je fais ça, ça veut dire que là j'ai deux, deux mecs à cheval, ils peuvent charger. Ah oui, eux ils peuvent charger, tout à fait. D'accord Donc oui. ils vont avancer de deux cases au lieu d'une. Exactement. Donc ils vont faire par exemple 1 euh, 2. Exactement. OK oui. Les chariots. Eux ils avancent de 1. Les chariots, tu vas euh, lancer, lancer un dé, un un dé, dé vert, vert, mais pour un chariot. D'accord. Okay. Si tu obtiens et un bouclier. Ça, tu feras avancer un autre chariot, ou le même. Non, euh, un autre chariot, puisque ils ont le droit d'avancer que de 1 plus 1. Ouais. C'est-à-dire un, de un maximum de 2. Un maximum de 2. Un des rouges et un des verts. Pas été clair. Si, si, non, si, mais je, je, je calcule en même temps. Est-ce que, est que ça vaut le coup de me barrer tout de suite avec les chariots si J'ai envie de les approcher le plus vite possible. Donc je vais claquer mon, dé, mon, dé, mon, mon cube vert de charge. Voilà. voilà. Donc, Donc je tu veux, veux faire avancer un chariot de 1. Oui, mais tu dois acheter Lorsque un dévers. Voilà. Si tu fais bouclier, c'est bon pour toi. Voilà. Et, et les gars arrivent à pousser le chariot plus vite. Bouclier oh Donc y bouc... Il y en a ouais. un ça, qui avance. Ça, ça, tu es obligé de la payer. Avec un truc noir. Ouais, ouais. c'est ça. Donc là, voilà. il fait de deux. Un. Non, deux. pas de deux. Deux. deux. Un seul. C'est la cavalerie ouais. qui charge. Cavalerie. Et maintenant, maintenant tu peux, tu de peux deux jouer deux. ta cavalerie. Et lui, il ne bouge pas, alors Non, non. c'est un chariot. Un seul. Et si j'avais eu un bonhomme, ça marchait Non, c'est que euh, tu peux faire bouger qu'un seul chariot avec un cube vert. C'est ça. D'accord. Bon, du coup, euh, charger m'intéresse pas des masses, là, si. Bah, sur tes troupes, tu peux t'en servir. Là bah, Oui, ouais. mais vais laisser les chariots tout seul. Et lui, n'oublie ah, pas qu'il a aussi un commandement. Ah oui, il a un commandement. Ah eh oui, je vais Non, mais stop, arrêtez, stop, c'est un bonus chute, aussi. Chute. Il, il se débrouille très bien. Non, il, a, il transforme des réussites en échecs dans son hexagone. Ça veut Donc, dire... euh, il a. Ah, je peux, je peux. Non, non. Ça veut il... dire que s'il est avec des troupes qui sont chargées, il va transformer. Les... Les... Mais, oh, mais, non, mais là, je n'ai rien on... à charger, là. Non, si lui, tu te te fais subi, Ah oui, si tu, te fais, si tu subis une charge. D'accord. Non, non, mais alors, ce que je veux dire, c'est. Il faut que je laisse quelqu'un avec lui. Je vais faire un commandement. Euh, ça, ils sont dans la même case. Lui, il va reculer ici. Ouais. Pour aller après Très bouger bien. les chariots, d'accord, parce qu'il ne faut pas laisser les chariots, il faut que quelqu'un pour oui, les charger exactement, c'est ça. Et il reste t'es deux bonhommes, T'es deux cavaliers. Deux S'ils cavaliers. chargent ici, ils peuvent taper là Bien sûr, tout à fait. Voilà, et tu les mets les deux, si tu veux charger et là deux. tu charges. Donc les deux chargent, voilà, c'est ça. Donc il a un jaune. Alors attends, là tu n'es pas sur une zone adjacente, hein. il faut que oui. tu arrives ici, hein. mais tu peux te dépasser de deux. deux. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Tu peux arriver là. J'étais là, Oui. j'ai fait un, deux. Ah bah donc euh, tu peux pas attaquer. Ah, ouais, ah oui non, là, tout exact. Il que tu viennes là alors, faut que tu viennes juste si à Si tu viens là, là, je peux ouais. attaquer Ouais, Un, deux, tu passes là. Ouais. Ah mais là, je vais pas me mettre au milieu de toi, je peux faire rester protégé. Ouais, oh bah, euh, si. tu parles. Si. Bah, tu me diras que j'en ai je, je suis tellement pas bon. Après tu pas peux peur, te mettre hein. là pour que pour que ça ça reste Ouais, c'est l'idée, c'est l'idée. Tant qu'il si y a personne là, mets tes archers. à pied. archers à pied. Ouais, tu tes archers. Ok. Voilà. Faut, à au bout de la charge, on les charge. dessus. Voilà. Donc eux peuvent tirer. Par voilà, c'est ça. si ils sont à la carte. Donc je peux tirer. À au bout de ma charge. Ouais. Lui il fait rien, mais il n'y a que eux. ça. On est d'accord Deux des jaunes. C'est ça. Deux des... Ça fait quatre des. Deux de... Non, deux des deux et deux. Non, non, non c'est un socle. Deux, deux. deux des jaunes. Pose le, le cheval à côté. c'est bon, il l'a fait, il l'a fait. Oui. Ah oui, bon. Et moi j'ai. Voilà. Et toi tu vas avoir un jaune et un vert. vert et un jaune. Et je peux placer le dernier pieu si je veux. Exactement. Alors, rien. Bon. T'embête pas. Euh, et en fait, on va, on va finir de se protéger. Non, là, tu ne pourras pas. Il Tu n'as pas de. Ah oui, il, il est au bout. Euh, là. Oui, non, ouais, mais là, ne ouais. faut pas me couper là. Euh, donc, ça, c'est fait. J'ai bougé ça, j'ai bougé ça. Et si je veux, je peux rejouer. Ouais. Mais est-ce que j'ai besoin de rejouer maintenant Oui, je pourrais retirer avec eux parce qu'ils sont là, ils sont là ouais, par ouais, exemple. Tout à fait. Ouais. Tu refais euh, 6D. Je peux pas atteindre ça, hein, parce qu'il pleut. Non, parce qu'il pleut. Eh, Sinon, chier. en temps normal, euh... oh bah oui. Ah oui, hein. sacré enculé. Bah. Oh, C'est hein. en, en la Normandie, hein. ouais, il pleut. Tu hein. <rire> euh, veux une tarte aux pommes Je pense que je vais te retirer petit, dessus, un petit parce que, que ça te fait plaisir. Je... Ouais, Non, mais même, j ai, j ai, j ai... à moins que… Euh... Bah, tu as encore un cube bleu, donc… Euh... Je peux tu ouais. peux l'interrompre. Tu peux l'interrompre Pour en retirer en voyant ce qu'il fait. Parce que là, il faut qu'il vienne en chargeant après, mais il a deux charges. Ouais. ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire. C'est trop long, hein, sinon je pourrais bien tirer dans ta tête. Mais ça, en temps ordinaire… Il ouais. Faudrait que tu ailles chercher ouais. un cube un, un cube noir et ouais, que mais tu mais ailles voir la rue. Non, la... non mais, non, mais je, vais, la... je vais retirer parce que je ne vais pas le laisser ouais, D'accord, ok très bien. Donc il retire 6D. Sur qui Là où il y a du monde, hein, c'est là où Sur il y a le plus points. de monde. Je ne vais Donc, pas te laisser là, arriver tu avec ton fal et tes un chevaux, journée là. un jaune un toujours. Oop. Donc ça touche, ça touche, ça touche, rien, rien, rien, un recul. Donc il y a trois touches. Donc, trois hors de combat. Je t'en annule une. Ouais, donc, donc tu deux, ça fait de deux hors de combat. Donc les unités, ah ouais. elles, elles ont été décimées. Ah, j'ai bien fait, j'ai bien fait, j'ai bien fait. C'est beau nettoyage. Et je crois que j'ai fini, je garde mon bleu pour t'interrompre ta gueule quand tu vas me faire ça chier. Ça marche. Et t'as du pot qui pleuve, hein, parce que là, je t'aurais fait un carnage non ah, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ça tombe bien. Tiens. Parfait. Je suis à poêle, par contre. Ouais. Et il y a un relancé de je à un moment. Tout Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais. De quoi Qu'est-ce que je fais avec ça je peux faire le dire. Oui, non, mais ça, j'ai pas besoin. C'est pas pressé. Non, mais, mais j'aimerais bien qu'ils soient plus forts. C'est un conseiller génois, tout <rire> ça, les, les Italiens. J'ai le rappel, hein, tu, tu peux prendre ça, ça coûte pas cher, ça je fais la banque. La banque. 400 000 livres, c'est gratuit. C'est le banquier du roi de France et du roi d'Angleterre. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Ils rigolent moins chez le français. C'est un jour férié, on les entend pas. Il suffit que je font le pont. Il y a du hors de combat là. il peut y en avoir encore. S'il pleuvait pas Mais il avait bien besoin de ça. Je charge. Bah oui, ça va se Alors attends, deux. Donc là tu peux pas attaquer, on est d'accord Non, non, mais on ne peut pas... Alors n'oublie pas que tu as un commandement avec ton officier. Oui, mais là ils sont trop loin. Oui, mais au début tu pouvais lancer son commandement. Oui, mais il était lancé trop loin. Peut-être t'interrompre du coup, Stéphane. Vas-y, c'est maintenant. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement de… j'ai mon commandement avec le… Ah oui. oui le... tout à fait. Ah oui, c'est ouais. vraiment bien. Eux aussi, peuvent poser des barrières euh, Oui, bien sûr. Quand ils sont à pied. Ils le sont. Ah oui. Ils le sont. Que tout de suite okay, là, hein. ouais. Donc, je vais faire ça. Ça. Mais ils ne pourront pas tirer, on est bien d'accord. Ils pourront pas tirer Bah non, puisque tu déplacés. viens de les déplacer, c'est leur action. Ah d'accord. Alors attends. Mais tu peux.. Ah mais je un... peux mettre la barrière ici, de hein, toute façon je m'en fous. Ah oui, oui ouais. bien sûr. Ceux-là, je peux les atteindre. Oui. Le commandement, ça va être de faire venir lui là. Très bien. Super. Ok Oui. Ouais. Et je vais. Euh, je vais comme qui dirait te tirer dans ta gueule. Vas-y. Mais Donc, attention là. si tu fais venir les archers, ouais. ils n'ont pas le droit de tirer, ils n'ont pas de double action. Fait... C'est une action gratuite. Il euh... n'y a que eux qui euh, vont bah, tirer. Ah mais c'est pas grave, ils sont là pour euh, l'emmerder. Et puis surtout pour non, tu défendre peux, aussi hein. L'autre là-bas, il peut attaquer ou pas lui, par exemple Non, ouais. il peut pas attaquer. Non, non mais bien là, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, oui. non, il va se faire piétiner. Ouais, ouais vas-y. Ceci non. dit, je peux le faire. Non, non, je peux le commander là pour mettre une barrière ici. Non, non ce ne sont non, pas des archers, c'est archer. des hommes d'armes. Ouais. Non, donc j'ai pas le choix. Non, non, mais c'est bien. J'ai pas le choix de faire ça de toute façon. Là, il J'avais vraiment décidé de vous mettre à trois. Mais non, je fais ce que. De toute façon, il faut que je fasse ce que je dis. je fais ce que je dis. J'ai dit ça là. Y compris Pascal. J'entends. Comme importe, il est là, quoi que je peux. Non, non, c'est lui. Il vient là. Il va même se planquer derrière les autres. Et là j'ai donc, trois archers, donc trois. Non, non, euh, un archer, donc deux dés jaunes. C'est tout oui, oui, parce que ton ah bah, officier. Et l'officier, pas... qu'est-ce qu'il fait Il pourrait faire quelque chose Il pourrait se déplacer ou… Oui, oui il va se déplacer, le fichier. Bon, Quoique, non. Fichier, ça c'est sûr, bon. fichier. Non, Alors, deux des jaunes, ça me suffit. L'intérêt de ton officier, c'est qu'il a tendance à protéger. Euh, tu vois, il annule les reculs s'ils sont attaqués. Oui. Mais il transforme un... Je veux bien coup, un petit dévers supplémentaire. Ah non, non, c'est c'est plus du gourdin en... Euh... Oui, en fuite. Oui, C'est-à-dire qu'au lieu de se faire mal, il, de fuite. Fuite. Et, et, et il et... esquive. Non, mais je vais te tirer à deux dessus. Si ça peut t'en éparpiller un, hein, c'est plutôt pas mal. il y a pas un dévers de plus Et après, je pose ça. Tiens, tu je un peux donner un dévers, donner puce, un un dévers. Voilà, parce qu'ils sont quatre. J'ai je m'en fous. Quatre dévers. Tiens, vas-y. Bam. Un gourdin. Ça fait un gourdin et une recul Donc, tu as éliminé le truc, mais tu as un qui fuit. Un qui fuit c'est C'est moi ouais qui va fuir, hein, qui va fuir loin. Hein. C'est ton chef, ça Ouais. C'est plus fort que l'autre Non. Mmh, non C'est pareil. Non, non. T'attends, tu vois. C'est quand même lui qui choisit lequel. Le ah C'est toi qui choisit lequel. C'est pas moi qui être. peux C'est ah, lui qui choisit. C'est lui qui choisit. C'est toi, toi qui va reculer. Qui recule Le chevalier. Ok. Ils ont été retardés. Et maintenant, je vais poser ça là, parce que si tu décides de me charger avec ton truc de charge, je t'en mets Ça marche. Toi. Voilà. Donc là, tu as fait l'interruption, très bien. Voilà. On est bon. Ça va. Lui, et voilà, on est comme ça, et c'est fait. Ok. Après, je suis vraiment, vraiment à poil. Ah bah oui, là, tu n'as plus de. As plus de... Bah, si, as... Mais as... Oui, t'as de la troupe derrière encore, mais il faut la remonter. Quoi. Ouais. Eh bien, messieurs, il va falloir qu'on tienne. Donc je vais charger. Donc j'ai le droit de donner un ordre. Tout à fait, de commandement. Sauf que si je donne un ordre, lui il vient. Il ne bouge pas. Mais il bouge. Non, plus. non, ouais, tout à fait. Et eh ben, bien c'est bien. 1 2 1 2 1 2. C'est pas très très grave. Il est coincé dans le coin, donc, moi, je vais dire. Et là tu attaques, euh, ouais. Vas-y. On va peut-être en deux, des chariots. 3 4 ouais. après, 5 après, 6. Après que je lui la gueule, je reprends les chariots. Ouais, ouais, ouais, le chariot. Oui, c'est vrai qu'on s'en préserve. Euh, tu as raison. Alors, c'est combien d'émoirs de démoires en défense là C'est lui, c'est les archers, donc nous on un blanc. Voyons hum. voir. Ah. Ça se passe mal. Pas une touche, deux de touches. En fait, est... Ouais, bon, voilà. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Bah, un, exp... un XP. L euh, les, les archers, c'est un XP Oui, ah ouais. toujours. Les archers anglais, c'est un XP. Ok. Et tu peux prendre possession. On va attendre un petit peu. Et ouais, donc, parce qu'après, qu il faut qu'il paye Je viens. Donc, tu peux tu obligé de tous les mettre. Ouais. Et au maximum, vous pouvez être, être à 4. Ce qui tombe 4, plutôt 4, bien. trois plus hein. le chariot. Voilà. Et, et là, donc, là, le chariot est passé chez les anglais. Mais tu peux le reprendre. Évidemment, sinon la partie est finie. Non, chez les Français, il est passé. Hum, T'inquiète. Il est passé chez les Français. Ok, je donne… Il faut absolument pas que tu te plantes, garçon. Ah, un ordre, attaque. Alors là, j'ai plein 3, de défense. 3, 4, 5, 6. Donc c'est quoi C'est archer. Là, j'ai 3 archers. Donc tu blanc-blanc. T'as blanc, blanc, blanc, vert. Blanc, blanc, vert. Blanc, blanc, vert et blanc vert. blanc, vert et tu as, tu de transformes les de combat en recul. Un, un combat, combat en recul. dans ton hexagone. Alors, tu es net, tu es net. Gourdin, gourdin, recul ouais. et un bouclier. Alors, c'est chaud du cul ça. Bon, déjà, je me Toi tu vas transformer déjà un gourdin. Bah ça dépend ce que je suis là. En recul. Attends, attendant. Attends, attends, ouais. Oui, voir bon, déjà. Bon, euh, je me protège. De 1, de 1. J'ai un recul que je transforme en. Euh, non, non c'est celui-là. Celui-là, on retire. Donc, une perte, et il y a un gourdin qu'on transforme en recul. Ok, donc je prends. Donc deux gourdin Il y en a un qui meurt. Qui meurt. Tu net. tu as tapé est ici Oui, tu choisis. Donc Les toujours. montées ou les archers ouais, normaux Les archers Les montées, c'est mieux, donc, non Oui, vas-y. Tu veux un jaune Tu veux un jaune Tu prends un jaune. Oh, Après. Pardon, pardon. Et ensuite, tu prends un hors de combat. Un hors de combat. Il faut que tu le mettes à eux, oui. Tu laisses le cheval quand ils pas, sont, ça. Comme ils sont ouais, démontés, ouais, ils sont démontés. Ça me fera un peu. Prends les morts, si le prends ouais. les morts euh, ouais. les ils ont ça. plus les chevaux. Prends un, un archer mort et donne le moins la place. Ah ok. Oui, c'est vrai puisqu'ils ouais. ont plus les et chevaux. Et puis quoi. le reste c'est fini. Non. Et ton et héros lui... doit reculer. Et il recule. Ah, bah, c'est euh, euh, lui qui va le faire ah, oui, reculer. C'est recul. ah, lui qui va le faire reculer. Il n'y a plus beaucoup de troupes hein, pour te taper. Ok. Donc tu peux là, il n'y a plus dedans. des pieux. Est-ce que ça reste quand même Oui, ça ouais. reste. Mais quand tu passes, toi, su sur les pieux, tu les attires. Je les supprime. maintenant, bon il peut rentrer dedans, s'il si veut. Et si tu captures le cheval, ça te donnera un mouvement supplémentaire pour une unité. Est-ce que tu laisses quelqu'un pour contrôler le… Oui. Voilà. que tu... Si tu quittes le chariot, et tu n'auras plus le contrôle du chariot. Oui, mais lui non plus. Non. Ok. Ok. C'est comme le pillage de bagages. Il y a Donc ça, c'est que ça si, les... Non, parce que non. tu n'es pas passé ah, à travers. D'accord. Eh bien, on va le faire. Mais tu ne passes pas à travers, hein. non Ah oui, à travers comme ça. Ouais, ah, bien oui, sûr. Oui. ah oui, ok. Bon, mais ben, ce n'est pas très grave. Les chevaux, je les garde, hein. C'est du plus simple. Oui, ça y est, tu les prends. Il prend les chevaux. Eh bien, du coup, je peux le sacrifier tout de suite C'est oui, pour une sûr. unité C'est une seule unité qui qu va se déplacer bon, d'un eh de plus. Eh bien, on va attendre un petit peu. Et puis il me reste un... Et charge. Mais ça veut et dire que maintenant que tu as récupéré les chevaux, tu peux les utiliser sur d'autres unités. Ah oui, d'accord. C'est pas que c'est. Alors que là, c'est que des gens avec des arcs Non. C'est blanc, blanc, blanc. Blanc, j'ai un, deux, trois blancs, c'est ça ouais. ouais. Allez, pote. Allez Mort, mort, mort, ah, putain, mort, mort, mort. gourde. Il est où le gars qui pleurait au début <rire> bah, il est là. Je, il, la balance karmique, elle existe. Karmique. En plus je fais rien là. Si, il, ça, ça se transforme ça, en, en protection. En, en, ah oui ben bah, non pardon. Non, a plus. C'est ça chef. qui se transforme… Ah oui c'est ton chef. A plus okay. de chef là. Non. Non. Donc c'est tout dans Donc, ma gueule. Tout meurt. Tout meurt. Eh ben bah, vas-y fais-toi hein. plaisir. Et il y a des chevaux qui restent sur le terrain. Il n'y a plus que mon chef vrai. là c'est ça donc, donc, oui mais... C'est des paysans que tu peux... <rire> Ton chef, il va aller non, chercher les paysans... Tu as encore un archer qui a une chance de revenir. C'est fini C'est fini. Ok, bah un nouveau tour. On fait les jets de, de mecs qui reviennent. Tiens, fais moi revenir le mec. Ah, lui, mais, il attends, revient. Hein. Ouais, lui, il revient sur un des bleus, celui que tu veux. Comme tu as des chevaux, tu ne tu, tu rentres pas là T'es ah, mort. Pas il est mort <rire> Alors, la fête au il est mort. Ah ouais, ah bah oui, Donc, c'est l'intérêt aussi de capturer le rebooteux parce que tu as ouais. le droit de relancer TD. Ouais, ouais. Bon, Tiens, ça m'a l'air bien mort là. Dès qu'il s'est mis à pleuvoir, c'était mort. Ouais. Hein. C'était. Bah, ouais. bah donc, Je peux pas tirer là-bas. Si avec pas des tirer. tirs de fou que t'as fait. Bon, t'as raison. Ouais. Après, vas-y. Bah, c'est fini. Hein, après, donc. Compte, toi, hein. À toi. Alors, qui tu veux faire euh, Je le sens pas là. Piqué. Les piquiers d'abord. Purée, si jamais mes piquiers ressuscitent et que mes, ar... mais bah, ils meurent. T'as bien raison. Non, c'est des hommes d'armes. C'est des hommes d'armes. Tout va bien. C'est pas les hommes d'armes. Il meurt. Il meurt, ça par contre ça fait un point d'XP. Bon. Tu lui as donné Chevalier. Il meurt. Ah, lui c'est deux. Lui c'est deux. Est deux est XP. Et, lui, et il, est reste, il, est il il est épouvanté. Il, il est en panique, il sait pas. Bah, punaise, heureusement que j'ai de la charge hein, parce que alors, sinon j'étais mal. On est bon, nouveau tour. Nouveau tour, c'est le troisième. Donc là c'est un 4 qui tombe. Oh, punaise, ah, écoute, comment tu pas pas fais comme si quoi Comment tu pas. fais C'est pas comme si tu savais pas. J'en veux bien deux. Allez, mets-nous les cartes. Allez. Deux noirs. Donc il y a plus de noirs ou plus de jaunes. Piochez deux cartes de tactique et euh, gardez-en une, plus un noir, et relancez les dés non désirés d'un combat. Ouais. Relance. Il y a une ça petite erreur. Un, un sergent d'armes qui est tué, ça rapporte deux comme les chevaliers. Donc t'en as un de plus. En as un de, plus. Je répète, ouais, de toute façon ça fait venir des paysans, c'est ça, ça ouais. ouais. Je vais faire venir plein de paysans, c'est tout. Euh, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Euh... Je pense que je vais prendre une, deux cartes et un truc noir, parce qu'il faut du noir pour ouais. lancer ça. Donc oui, euh... c'est ça, tout à fait. De noir, si j'ai pas de carte, ça sert à rien. Les noirs, ça sert que les cartes. Que les, oui, que et cartes. Et puis si, si ça se trouve, tu arrêtes la pluie. S'il y en a un des deux, c'est la... Arrête si si la tu pluie. récupères le devin, tu peux aller chercher la carte que tu veux dedans. Laissez-le moi, le, mmh. le Il n'y a pas un endroit pour déplacer les respawns Non, ils ne l'ont pas tiré Non, pas encore. Ils l'ont pas tiré, mais a, oui, ça existe. Peut-être tu me un en fait. s'il ouais. ouais. te On est au troisième tour, hein. il en reste deux. Ouais. Un, deux. Oui. Deux. donc avec sa foutue carte de merde, il peut encore l'emporter, hein. ça me ferait chier. Hein. Ça me ferait vraiment chier. Hein. Il faut qu'il en sorte un. un bon, l'enviche c'est un seul chariot que tu sors. Hein. Donc ah, moi, là, je, je les prends. Mais je les ai éloignés pour. Ah, Qu'est-ce que tu prends euh, La relance. J'ai plus qu'un bonhomme, deuxième. moi, c'est lui Oui. Euh, non, c'est les. Ah oui, oui là. Armes. oui, là. Les hommes d'armes, ils ont voilà, contre de attaque. A... C'est-à-dire que quand tu es attaqué, tu, fais, euh, tu peux faire Tout des. des autre relance, donc euh... Attends, bah, attends, attends. relance. Tu l'as déjà utilisé ou pas Non, non. Et toi, tu l'as pas utilisé, ta relance Je pas encore. Je l'utiliserai au dernier moment, là. Qu'est-ce que tu voulais que je relance, là Ouais. Ok, à toi. On y va Ouais. Donc moi, j'ai pris ma euh, Je peux invoquer riche. des trucs, là Ah oui, Des paysans Ah oui. Ouais. Tu sonnes le tocsin. Ah, une fois par tour ou plusieurs fois par tour oh, tu fois, autant qu'il qu qu peut. C'est un XP. Deux De bonhommes. Bonhomme. Bonhomme. Euh, bon, je, je vais en évoquer, hein, déjà. Allez, deux. Deux. Tu en veux deux mmh. Est-ce que tu en veux encore Attends, je réfléchis. Un archer dans son hexagone, mais j'ai plus d'archers là. Non. Et ils sont tous morts. Ils ne mort, reviendront jamais. Mort, mort. Ouais. C'est juste pour. Ouais. Ça te fait juste, juste pour un point les... de vie de plus. Ouais, ouais. Non, parce que si tu veux, après il faut payer la. Oui, la, la redance. Pour douche. garder euh, niveau 2. Euh... Je vais. Jouer ça. Donc là, il donne un commandement, n'oublie pas. Ouais, ouais donc Le commandement, lui. il va aller là. Hein. Ouais, tout tout tout fait. Fait. Il est avec moi, là. Exactement. Oui. Et lui, il va venir euh, ici. OK. Ils il ici, pas ici Oui. Dans le village. Ils sortent du village. Ils sortent du village. Et là, c'est ton point de respawn pour tes morts. Pour Tiens, tes ah, morts. je vais en rappeler deux autres. Mais regardez-moi ça, c'est Manant. Pourquoi il y a un rouge, là Moi, j'ai pas joué, là. Non, c'était moi, moi, oui. C'était un tu sors des manants pour te protéger. Mais ferme ta bouche. Euh... Tu peux réactiver un commandement. Attends, attends. Quatre. Il faut que je bloque. Oui. Ils peuvent attaquer, eux ouais, Oui, bien sûr. Mais pas... il faut quand même les avancer plus que ça. Ah, là. Non, oui, bien sûr. Ils ouais. viennent là. Là, ils attaquent. Ouais. Ouais, c'est ça. Jaune en attaque. Ils ont, ils ont... Ils ont des jaunes Oui. Tu pas peux encore en mettre deux. Mais je les ferai tous bouger Oui, bien sûr. C'est activation de zone. Donc là, tu te mets au maximum. Tu en mets six. Voilà, Je fais ça. Taquet de la zone et les six bougent. Les six bougent. La milice paysanne est en train de sortir. Ouais. Oh non Pas les paysans <rire> Vite, les chevaliers Sortez Fuyez Courage C'est un piège à con Mais oh, je, parler parler. De là. je me méfie de Fal, parce que… Oui, oui, j'aime ai de... pas ça du je tout. Je a la bonne barbe du… Ah ben bah voilà, il a récupéré… C'est euh, une troupe que je commande, hein. Oui, il a récupéré le Tu peux j'ai un paysan ou ton ouais, mec ouais, ouais. Euh. Ok. Ok. Attends, attends j'ai encore tout ça. Prépare-toi euh, à subir mon coup. Mon joie ah, Saint-Denis attends, attends, parce que là c'est 6, hein. ouais. tu peux les dispatcher comme non, tu non, veux. Ouais, non, je ne les mettais pas là euh, quand j'ai bougé, parce que j'ai que 2 cubes. Que Donc, les rosbiers prépassent. Non, c'est que 4. Parce que là, je vais faire mon coup. Quoi Ah oui, mais tu m'as dit, je jouais cette carte. Un lieu de mouvement oh, t'as plus qu'un cube, hein, ça c'est noir. ça. Oui, ça, oui non, mais c'est pour, ah, pour payer. Là j'ai ça. Ça, me, ça fait okay, que je okay, peux bouger okay, okay. un truc. Okay, okay. Un truc qui bouge de ah, un lieu. Un lieu. Toujours pas capté, mais bon, si je fais ça maintenant. Oui. Donc ton ton. Tout chariot. le monde va bouger, par exemple. Tout le monde bouge. Bon, ça fait ça. Voilà. Ça fait ça. Et maintenant tu joues ta carte pour bouger ton chariot. Et l'envoyer chez les paysans. On est d'accord. Exactement, c'est ça l'idée. Donc j'en ai bougé que quatre. Sérieux, mais sérieux. Non mais regardez Voilà. Alors.. On est bon Ok, c'est à moi. C'est beau ça, c'est beau. Beau. beau. Il l'a gardé depuis longtemps. Hein. Ah bah oui oui, bah, je euh... voulais bien comprendre comment elle marchait pour te mettre dans l'embarras. Bon, il a lâché un chariot, mais ça suffira pas, il faut tout ramener à la reine Yolande. <rire> oh là, là là là Alors ça je ne l'ai pas vu, maintenant. Il n'y a pas de bleu là, hein. t'as pas d'interruption. Hein. Ils vont se faire rouler dessus. <rire> ouais, enfin bon. Ils vont se faire rouler dessus. Il faut que tu ramènes du monde quand même. En fait, bah, il a plein de trucs là, les charges, voilà. ça aussi. aussi. Ah, ben bah, tu pourrais encore faire venir des. des oui, mais c'est tout le Non, non, c'est tout le monde. On a que 6 là. Non, on a on que 6 5 on a 6. Là, tu pourras en mettre aussi Non, on a que 6 on a que 6 paysans. Ah, oui, d'accord, ok, pardon. Oui, oui, c'est le contenu de la boîte, parce que sinon, tu pourrais dire 12, oui, vrai, que tu en ramènes 12, mais il n'y a que 6 unités de paysans. Tout à fait. avec une charge héroïque. Hein. Ah ben bah, t'as pas le choix, je veux dire, moi j'ai pas le choix que de reculer et de me blinder, toi t'as pas le choix que d'attaquer. Ouais euh... mais c'est bien parce que t'as encore gars à côté. Ouais, ouais c'est ça. ça qui est au bien. Cas Donc, au cas où, c'est-à-dire le pire au Ambroise, Ambroise. Ambroise il... développe. <rire> <rire> eh les archers, il n'y euh, a plus personne. Ok, moi aussi je développe. Ah. <rire> Alors c'est qui, c'est Ambroise Deloré. Il est paré comme euh, le futur Ambroise de son prénom. Ok, Ça il avait faut. Pris ton cube de. Ouais. Ouais, c'était fait. Ouais. D'accord. Il faut absolument ouais, que ouais. je lui tape ses paysans de façon la plus intelligente possible. Donc, je vais activer ici. Okay. Il donne un ordre. Ouais. Il se déplace de 1. Ouais. Ouais. Je vais activer ici. J'ai deux tours pour m'en sortir encore Non, ah trois. Ouais. Non, deux. Deux tours, ah, je ne sais pas tchir. comment je vais faire. Hein. S'il n'avait pas plu. Là, j'ai plus d'archers, j'ai plus rien. Donc. Il donne un euh, ordre. Alors là, il était où Il était là Il hein? est il là. Fait ça. Ok, c'est bon. Tu, tu, tu ne retires pas les. Pour l'instant, les. Si, allez, on va le faire. Sauf que lui ne pourra pas bouger. Non. Tu as retiré ça. Et eux bougent ici. Ok. Si tu perds à cause des paysans anglais. <rire> non, français qui prennent des français. français oui, c'est des Normands, en fait. C'est ouais, des Normands. Ouais. Je fais ici. Tu retires ça aussi. Je retire ça. Ah. Tu ne peux pas les reposer. Là. Je ne les remets là. pas vers toi. parce que Je donne pas... un ordre ouais. pour qu'ils reviennent ici. Mais tu l'as déjà fait, non, l non, non Non, non, non. Il ne l'a pas fait la deuxième fois. Là, il là, a l'a réactivé. Ici, je l'ai fait ici pour qu'il vienne là. Voilà. Ici, je l'ai fait ici mais pour qu'il enlève. Cubes, ici, ici je l'ai dépassé. J'ai attendu après pour que lui vienne là. C'est malin. Il est malin. Ça. Non, bah attends. Mais je vois, on voit que c'est calculé. Hein. Ah, on voit, on voit, bien sûr. Ah, c'est totalement regroupé, quoi. Donc. Euh ça lui côté cher hein, pour l'instant, trois cubes rouges. Hein. Oui. Il reste encore. Et je tape. Ouais, les paysans ne se protègent pas. Donc, vas ouais, ils tapent. Hein. Un, deux, et trois, là, c'est affreux, là. Quatre, La chante sur les paysans. C'est un... là C'est bien... le drame. Ouais. Alors, comme bien ça, français, ça. Alors, <rire> comme ça, les petits normands, là, vous croyez quoi Non, mais sincèrement. Et c'est là que je fais que des boucliers. Non, un mort, deux morts. Oh putain, sérieux. Deux blessés. Alors, deux morts. Deux morts. Hop. Deux blessés. Dehors de combat. Ils je prends le terrain. Tu prends le terrain. Je prends. Oui, je prends le terrain. Tu peux pas y rentrer tout le monde Si, tu peux y oh. rentrer tout le monde. Si, si, c'est 6. c'est une 6. Et, Ça chaud, hein, là Et je parlé. te charge avec ton commandant sur la tête. Avec les chevaliers. Okay. Alors, Et là... il a contre-attaque. Hein. C'est-à-dire que maintenant, euh, sur ces hommes d'armes, le dé qui jettera. Ils, euh, font, des en ils font des dégâts en retour. Un des un rouges, un, rouges. Un rouge, un vert. Un vert. Un vert. Alors, de la mort, de la mort, ah, de la mort. Bah, c'est mort là. Trois avec boucliers. Deux boucliers, ça et ça. De ouais. deux, deux, deux ah, donc il me tape. Il... Alors, ah, j'ai deux boucliers. Non, non, non ça non, compte non. pas, C'est pas c'est D'accord. Donc, ah, donc il me tape en contre-attaque. Ouais. Donc il meurt. Alors, lui, il va mourir, mais dans son truc. Les deux. Euh, combien t'as de points de vie sur ton ben, truc Je n'ai qu hein. ah, oui. que un. oui. Je peux développer oui. en catastrophe. C'est pas ton tour. D'accord. Bon, bah écoute, il meurt. De toute façon, euh, même si tu level up, ça faisait 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ok, ils sont morts Oui. Ouais, ils non. sont morts. Ils vont là-bas. Ah non, ils sont morts, mais morts. Bah, j'ai plus rien pour tu sais, les paysans après. Non, expérience. Expérience. Par contre, t'en as deux qui meurent, tu deux qui sont morts. Un, un qui, en un en qui est out. Un qui est hors de combat. Euh, ah oui, pour le contre-attaque. Oui, il n'y a qu'une seule contre-attaque, c'était le D rouge. C'est le D rouge. rouge. Ok. En défense. Donc, un hors de combat. J'ai plus que des paysans maintenant. Ouais. Ouais. Et... C'est perdu, je crois, pour arrêter là, hein. Ça me paraît chaud, mais vu mon, ma chance au début. Ah, nom... remarque, il te reste du XP, tu pourrais refaire revenir encore… Ah, bah c'est ce que j'ai. dis, il ne me reste que ça. Hein. Non, mais, <rire> non, mais je ne prends, prends pas le terrain avec, avec ma charge, voilà, c'est bon, c'est ah, bon. fini. On va essayer quand même. Ouais, je pense vrai, que si ça, ça, va, ça se joue, les paysans, quand On même, même bon massivement. On est bon la... C'est avant dernier Attends, mais, tour. il faut faire les meilleurs de combat. Ah, c'est parce que j'en ai encore, là, des paysans. T'en as des paysans qui peuvent revenir, là. Ils sont juste… Vas-y. Non, ils sont effrayés. Effrayé, dessous, il reste. Il passe des pourris. Allez, mes chevaliers, revenez dans un, Allez, tour. dans un tour. Donc, ça sert à rien. Trop loin. Et, Et il meurt. Putain, donc, le gars, non, non, non. sérieux quoi Deux, deux, deux, deux, deux. Ouais, mais deux, on, on s'en fout joue. Joue. Ah, oui, si, de quoi donc Nouveau tour. Ah, attends, t attends, t attends. T attends. Moi je paye mon expérience pour le maintenir niveau 2. C'est bien un point C'est ça. Un point d'expérience pour le la maintenir niveau 2. C'est après la rivière. Ah oui, c'est après la rivière. Ok, bon, mais… Allez, fais péter ça. Allez, tour. C'est un 2 qui arrive. Non mais… Eh, c'est suffit de calculer, je veux dire, vous êtes marrant vous. C'est fait pour.. C'est pas comme si je jouais au jeu de ressources. <rire> ou au poker. Et après il doit punaise, rester un 4. punaise, punaise, punaise, punaise. Oui, il reste un 4. Non, ouais. Allez vas-y, fais péter les trois là. Alors, on y va. Il faut que je tienne. Un rouge peut devenir deux jaunes ou deux noirs. Un rose. Et celui-là, c'est comme c'est le même, je le remplace. Un ou un rouge. rouge de plus. Un rouge peut devenir deux noirs. Un rouge peut devenir deux noirs. Il y a un autre truc qui est pas mal, il y a un même, euh, Un rose. Vas-y, vas-y, choisis. Un rose, c'est rejoint. Oui, parce que je suis tout, ouais. en, je suis tout, tout en, en compact. Hein. Tout en compact, ouais. Je vais faire ça, qu'on a un rose, moi. Ok, je prends un rose aussi. Et tu payes, s'il te plaît, ton Et entretien. Et là, je ouais. paye mon entretien. C'est à moi. Homme. Donc, je peux faire revenir combien de bonhommes sur ce truc. Hein. Et là, tu que peux que en tiens. faire... Comme ça, tu en as de disponibles deux. Deux, là, il y en a d'autres disponibles. Tiens, Donc deux. Et deux autres sont hors de combat. Ah, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a plus... Non, tu peux pas en avoir plus de Ah, ben c'est moche. C'est dommage. Donc là, tu vas m'attaquer. Bah, bah oui, ouais, mais il peut attaquer deux fois quand même. Je vais t'attaquer. Voilà. Donc là, tu prends 4 mmh... des jaunes. Il n'y en a que 3. 4 ah, Allez, ça ne peut pas se jouer à ça, Fal. Gourdin, recule, recule. Ah. Gourdin, recule, ça, recule. Vrai. Oh, aucun bouclier. Ça m'énerve. <rire> ça m'énerve sur des dévers <rire> à trois lancers. <rire> choisis, choisis. C'est les paysans, ça, monsieur. Les normands. Vous avez insulté la normandie, monsieur. Bah. On te recouvre de beurre, donc il y a un gourdin. Il y a un gourdin. Et okay. un, Allez, et un gourdin bras. normand, je vais te et, dire. Et deux reculs. Oh de, tu ouais. les mets où tu veux. Oh bah, bah, Vas-y, vas tu marcher. les mets où tu veux. Euh, je vais te dire, je les mets où je veux. Tiens, regarde, alors lui, il va aller là. Ah, ils vont pouvoir euh, reprendre le chariot et le refaire <rire> avancer. Ça va être énorme. <rire> ça, mais je comprends même <rire> pas que ça me non non, non, non, non, regarde, tu bien, peux. ah oui, oui, j'avance. C'est énorme. C'est dur, la fine fleur de la chevalerie française. Donc, faire, je vais fais... reculer ton chariot. Non, parce que là, il va le faire avancer. Et puis attends. Le faire il, là. Il, il, ah oui, il y a lui il, il, qui il il peut, il peut il. jouer. Mais lui, il va il aller… Va, il va recho... les... ah, non, c'est à, à moi, ça, c'est à moi. Non, c'est à lui. Moi, je ne plus rien. Non, mais je vais tout amener là, moi. Ça ne va pas me gêner. Donc, je fais ça. Je ne peux pas le taper avant. Bah si, oui, vas-y, je t'en prie. Tu fais rouge, tu tapes, puis après, tu fais rose, tu rouge. Non, je regarde le rose pour l'autre tour. Pour le dernier, t'essayes de tenir. Donc, je vais faire ça. jamais, je vais te faire crever. Okay, il, a, il peut charger, te que que faire, faire reculer là, ouais. En fait il faudrait mieux que tu laisses des paysans derrière pour euh, le retarder eh, Mais il n'y en a pas beaucoup, ouais, hein. je ne sais pas comment il faut faire là Bon tu vas crever as... Soit tu recules tout le monde Non je vais en reculer, un Avec le... Et puis les autres tu et les ok, attaques ça. tu et le là, et là, et les attaques Mais tu peux les répartir, tu peux dire un ah ouais, contre là, un Là ou là, ouais. ok c'est ça Écoute, c'est qui ça c'est ton chef, mmh. bah lui il va s'en prendre deux dans la gueule Youpi Non c'est pas beau ça Alors attends, attends, attends, attends, j'ai pas de noir donc, c'est quoi ces deux jaunes C'est quoi C'est deux jaunes C'est un jaune. Ah oui, il y en a deux. Deux jaunes sur le chef. Allez, mais va crever tes statistiques là. Fais rien. Que dalle et que dalle. Un bouclier. Et rien. Youpi. Voilà, super. Et puis, un jaune. Là, c'est pareil. Que dalle. Recule. Recule. Ouais. Bah non. Bouclier. Non, non, non, recule. Ouais, c'est pas grave. Tu vas aller où Tu vas aller. Où est-ce que je vais t'envoyer loin C'est pareil, de toute façon. Je peux pas aller là. C'est là. Non, ouais, c'est ça. Je vais là. c'est loin non, tu vas venir là et tu vas non, venir me blancher. Non, moi je lâche marche, ouais. ouais. okay. pas. ça. Hein. Tu veux rejouer Tu peux ouais. rejouer. Est-ce que tu veux lancer une attaque de 3 paysans sur son chef mais... Pourquoi pas, ça peut être rigolo. Je pense que, que c'est rigolo. Que tu parce que je, je pense que je jouerai pas le tour d'après. Tu le tueras ouais, pas il par il va... contre. Ouais. T'as peu de chance de le tuer. Non mais il peut le mettre hors de combat. Je, mais... le... je peux le faire reculer. Ouais, vachement. Ouais. Euh, il y a aussi... combien de points de vie 3-3. Bah si, il est 3-3 hors de combat. Trois hors de combat je fais rien. Ouais, super. Comptez sur ma malchance. Mais ouais. arrêtez Tous les trois, a... Non, mais je... de toute façon, c'est évident que je fais ça. Puh. Donc, c'est trois dans tes dents Ouais. Alors, chez vous, regardez bien cette technique de professionnel. Mmh. Vas-y. <rire> <le petit> <rire> que dalle, que tu dalle recules. et que dalle. Et tu recules. Ouais. il y a un recul. Eh ah bah il y a un recul. Et bah ben, eh ben, non. Et ben, je... c'est si tu recules, si <rire> <'est> tu recules. <rire> tu recules. On fout. Alors derrière les arbres parce que t'es un pisseux. <rire> <rire> Et Hop. Oh chiottes. C'est quoi ces est -ce paysans Est-ce que tu veux, -ce que tu veux de... avancer non, un, paysan. un paysan Pourquoi j'avance un paysan Pour le bloquer dans la forêt. Et parce qu'il qu vient de se battre là tous ceux qui sont. Oui mais structures. tu peux prendre, prendre le terrain. Ah j'ai le droit de prendre le terrain Ça, ça l'empêche de d'avancer bah, il, il sera obligé de t'attaquer. Oh, bah oui, tu vois ce que je ai l'air Allez les gars. On n'insulte pas la Normandie comme cela. Là, là c'est qui c'est le, reboot, le reboot qui permet de rejeter des dés pour éviter euh, les, les gars morts en fait. Mm -mm. Je sais pas à quelle heure tu dois tu dois partir Guillaume mais euh, non je m'en fous je resterai jusqu'à la mort. Je, là il a vraiment envie d'avoir le chariot là, le chariot qui lui file comme ça là. Tu putain hein. au début c'est un party sur... game regarde là. Tu sais que t'as vu un party game, ah, j'y crois le pas. Le mec contre ah, des euh, pauvres paysans. Quoi. Ah, mais n'empêche que le chariot il y est mon pote. <rire> <rire> <rire> la pluie. Alors, Tiens, il n'y aurait, plus aurait plus. pas eu la pluie, ah, je vais te ah, dire. T'es entré, train la pluie. T'as ah, pas de défense, défense c'est bon Non, a ah, pas, pas de défense. Allez, meurs. Ah, non, hors de combat, hors de il est hors de combat. combat. Ouais, il n'est ai pas mort. Tiens, il avance. Voilà. Je l'active. Il donne un ordre. Donc il n'y a que lui qui a. Le... Non, ouais, il a bougé. Il non, a bougé, il a bougé. C'est tout. Voilà. Un rose peut être un rouge, hein, par défaut. Oui, tout à fait les cubes peuvent être. Et c'est un hexagone de distance Oui. Son ordre à lui c'est C'est un lieu adjacent. Lui, un lieu adjacent. Un ordre. Normalement, l'ordre, l'activation, c'est une fois par tour que tu peux le faire. De, de, tu ne fais pas à chaque activation, sinon. Euh... Je ne sais plus, je l'ai fait combien de fois Tu, ah bah, tu l'as fait fois, plusieurs fois oh bah, Vas-y, tu as le droit à plusieurs fois alors, non, si non, on s'en fout là. Encore une, en une fois, chez vous, c'est un prototype. Non, mais c'est le bon, c'est bon. Laisse tomber. C'est ah, face ah, à des lascars comme nous qui rééquilibrent les règles, en sont... fait. Ah, elles sont quand même. Euh... Un, deux, ah, bah, non, elles sont très bien. Là. Elles un, ont deux, été très. Un, On est vraiment sur des quatre, petits. Quatre. Euh... Sur, micro -réglages, oui. sur des micro-réglages. des hein. m'en fout, tu te défends pas. Puis il y a beaucoup d'unités. Tu recules. Voilà, recule. deux. recules. Les deux. Les deux recule. On s'amusera de le faire. On prend le terrain. Tu vois, c'est pour ça que je t'avais dit que ça fait tampon, en fait. Et puis. Et puis, il faut absolument que je t'extermine. Bon sang, c'est pas possible que tu puisses tenir, ça me gonfle. Tiens, voilà, il n'y a toujours pas de défense. Bon. Oh, mais non, ah, mais, bon. mais sincèrement, mais c'est bon. dégueulasse, sincèrement, ah, quoi. Pique-ni douce, c'est toi qui. Mais non, mais Léo, parce que je reconnais que. T'as pas fort, la relance même Si, stop, si si relance, pas relance, relance, des relance, des relance, relance. Mais t'as le droit de relancer qu'un dé. Qu'un seul dé. Hein. Pourquoi Parce qu'une relance, ça permet de faire. Mais non, j'ai la relance. J'ai la relance du de, tour. Non, non tours. parce que c'est un dé. C'est toujours un dé, une relance, toujours. Bah, la carte, tout à l'heure, elle disait, vous relancez oui, mais euh... les dés que vous voulez pas. Ah bon, c'est qu'un seul dé quand même. Attends, ouais. c'était quoi la carte Fais voir. C'est pas une carte, là, c'est ton jeton. Si, si, non, la carte, ah, la carte que j'ai choisie tout, tout à l'heure. Ah, oui, mais là, euh... c'est ton jeton. Non non, non, non c'est celui que j'ai pris ton, en non, Je crois que c'était ah, lequel je prends. C'est celui que j'ai pris en, pour m'en rappeler. De, ah mais euh, c'est parce que j'ai oublié de faire ça d'ailleurs à molette. Ouais, c'est le frais là au dernier tour. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a donné ça parce que. Ça faisait une Parce que dans oh, dans les règles finales, il y aura des des maintenant des ces jetons. Non mais t'as raison, c'est des dés. Bon, là on va le jouer. C'est les dés là. Non, c'est les dés qui coûtent. Ah les gars, donc ça me coûte. Cela, ça te coûte. Voilà, ils meurent tous. Comment oh, transformer non. une défaite en réussite Ah oh, mais ouais mais en trichant sur les règles c'est pas non très sympa de non, coup. non non non non non c'est c'est c'est vrai c'est vraiment une relance de dés okay. ben, à la rigueur c'est mais... pas la relance c'est pas la même c'est une d'ailleurs est-ce est que j'aurais le droit de relancer encore ou de relancer un deuxième dé puisque j'avais ma relance de début oui oui donc à la rigueur pour euh, par euh, ouais, ça. par ah, grandeur bon. je vais dépenser les deux comme si j'avais relancé tous les dés toi t'appelles massacrer ah. des paysans à coup de, de, de massue, c'est de la grandeur et j'ai le droit de prendre donc là ah, ils sont morts. tour oui, ils sont morts. Alors, ils, ils sont morts, tout à fait. Donc il reste plus que cela. Ouais. Est-ce qu'ils pourraient revenir oui. alors oui. Que non, le... ils vont revenir sur le point de spawn. Ah oui, OK. Donc en fait, euh, okay, c'est encore tour. pas fini. Oh. <rire> c'est quoi ce tour de jeu pas... Surtout que si tu peux pas reculer, tu seras mis en de combat. Si tu si ah, oui. les ne oui, peuvent pas reculer. Ah, eux là, ils ouais. meurent. Okay. Ils sont mis hors de combat. Ah ben bah vas-y. Fais péter, euh, tu as tout viré les débats. là-bas. il faut faire ça. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de relancer ça d'utiliser ça pour relancer mon dé ne revient pas parce que j'ai besoin d'au moins un mec. Ça, tu le mets sur un de tes points de score. Wow, youpi. Voilà. Alors, tu as trois relances là. à faire. Tu trois relances Première à faire. Première relance. Il revient, il revient dans, dans un, un tour. Trop okay. tard. Attends. <rire> Deuxième relance. Ils il est mort. -ce Et c'est là que tout se joue Est-ce que tu veux utiliser là oh, bah, la de dernière. dernière. Ah non, parce que peut-être ouais. qu'il va. Peut ouais, je, je le refais. Okay. Si, si l'autre. c'est mieux Si il, il revient, ça me fait un coup de poing. Ok, ok, ok. Je te l'accorde. D'accord. Il t'a accordé le fait de te relancer en regardant la règle, donc piochant et en changeant la dernière minute. Tu te foutrais, moi. C'est la dernière fois que ça se passe comme ça, tu vas voir. Il a peur. Mais pas du tout. Là, t'as encore confiance. Attention. Dans 8 secondes, c'est terminé. Oh putain, mais si, c'est bon ça. Il revient tout de suite. Il reviennent, Là. Ouais, exactement. Et Il y a encore un autre dé. Il y a encore un autre dé parce que t'avais encore. J'ai Je m'en fous. J'ai oublié mes chevaux. Avec mes chevaux, je te fais revenir là. Je te pète ta gueule. Je te fais revenir. tu regardes. Il est mort on fout, il, est un, il y en a un qui tient Il tire est mort, là. il y en a toi, un. À toi. À toi de faire une relance pour savoir… Il, il revient dans, dans un, un tour. tour. Youpi C'est bien, okay, les Ok, on est bon. Ok. Et nouveau dernier tour. On en dernier prend... tour, c'est du 4. Du 4. 4 plus 1. C'est bon, j'ai tout. Faites fait péter deux cartes. Par contre, elle a joué trois cartes. Je ne savais pas que tu avais pris le, la carte toute relance en fait. Non, c'est deux fois le même. Deux fois le même, oui. Plus 2 plus 2. Oh. Le bleu, ça permet d'interrompre. Ouais. Euh, Putain, si jamais ta horde de paysans locteux, bah t'auras mal joué avec tout, tout, tout ce que t'as eu à ton avantage. Que dalle. Non, que mais là, dalle. Ils, ils peuvent pas revenir, les paysans. Non. Non, parce qu'ils sont dans le village. Je pense c'est fini. Comment ça, ils peuvent pas revenir Bah en fait, euh, les paysans, ils apparaissent dans le village. Et, et le français occupe le village. Mais tu m'as dit qu'ils appara apparaissaient là. Oui, les morts. Les, les hors de combat. Ce, ceux, de, ceux de hors de combat, ils arrivent à. Mais ça veut. veut dire pas que je ne peux pas jouer Non, si ça veut dire jouer... que tu ne peux pas prendre de nouveaux. Ah non, mais ça, je m'en fous. Oui. Ils sont là. Ils sont tous morts. Donc je ouais. m'en fous de ça. Ça ne me sert à rien. Parce donc, que tout tout ce que est tu peux faire, ah, c'est faire une attaque. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire Je vais prendre un cube noir et deux cartes. Il va tenter l'attaque sanglante. Ouais, bah ouais. Oh punaise, mais si. Si c'est un événement, tu le joues tout de suite. C'est marqué événement. Je fais la même chose. Ça, je ne peux pas le jouer. Donc, je vais garder ça. Hein. Moi, je veux bien deux cartes tactiques et un cube noir. Tiens, le cube, le cube noir. C est, c est sérieux, allez, allez, allez. Il y allez, en a allez. trois, là. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, attends, il n'y en a que deux. Il y en a que deux. Ouais, il y deux, a deux. deux. Oh putain, mais je vais jouer ça. Hein. Ah mais Sauf que je peux pas… Ouais, bah oui, okay. J'ai mes cubes, mais ça rien, ouais. mais là, là, il ne va à rien. Est-ce qu'il y a un, un événement là, Oui. Euh, la pluie est annulée. Juste ouais. à la fin. <rire> <rire> <Le début. rire> oh, C'est un signe de Dieu, ça! <rire> Écoute, je vais faire ça. Sinon, hein. ben j'ai oui, oui. pas le choix. Mais t'as pas le choix. Ça sert à rien tout ça. Je vais jouer ça. Ça me donne plus en attaque. Donc ça te fait un, un rouge, un, un jaune. Un rouge, un jaune. Et ben moi, je joue ça pour avoir un plus sain en défense. Donc ça fait un vert, deux verres et trois verres. Ah C'est bon. mort. C'est mort, mort. Il faut que je tienne, bordel! En même temps ou. <rire> J'invoque les dieux. Euh, moi aussi. Normand. Partout Atis. Et par Rosiris. Tu recules et euh, c'est tout. Bouclier, bouclier. Okay, bouclier, bouclier. Ah, bouclier. Je tiens. Ok. C'est euh, fini pour ouais, moi. C'est fini. Oh, c'est fini. Eh, oh, oh. ah, voilà. hey, sérieux. des Français. Bravo. Si, ouais, Non, c'est bon. Ok, tout va bien. <rire> je vous dé... Tous les deux, je vous déteste. Mais ils n'ont rien fait Si, si, ils n'ont pas arrêté. On lui a donné des mauvais conseils. Il m'a donné. Là, c'était de la oui. merde. Je faisais mon truc, c'était moins, <rire> moins de la merde. C'était moins de la merde. Je vous remonte la boîte avant que l'iPad s'éteigne. C'est John of Orc. John of Orc. John, John, of, of, John, Orc. Dark. Or... John of Orc. John of Orc. C'est un Kickstarter. On va en parler dans une autre petite vidéo. On va étudier les tenants, les aboutissants rapidement. Euh, là, vous avez eu un scénario bataille, Bataille historique, historique ouais, pas, voilà. pas grand-chose à voir euh, avec le premier. Non, non, non absolument rien, rien à voir avec le premier, c'est autre Alors, chose. historiquement, c'est les Français qui ont gagné. Bah voilà, voilà. c'est tout. Et ils ont, pris, euh, ils ont massacré une partie de l'armée anglaise parce qu'ils ont fait un contournement. Mais ça n'a euh, pas passé loin. T'as pas pas eu chaud en fait. <rire> euh, ah, je l'avais là. Ah, allez, non, mais t'aurais pas dit ça, ça m'a vraiment niqué. Puis au départ, ça m'a vraiment niqué. oui. parce que les tirs à deux, dès le début, ça disperse. t'as vu, à coup de scie des jaunes. Mais oui, ça fait super mal. C'est heureusement qu'il y a eu la pluie. Sinon <rire> le scénario est complètement déséquilibré dès le départ. Mais non, ils non. ont dès le départ les Anglais, les Français qui plus forts. <rire> Bien. Ouais. C'est plus technique. Merci Pascal, l'auteur. Je ne sais pas si je remercie euh, le Léo. Léo. pour les <rire> conseils euh, ah, okay. avisés. Ça s'est je... quand même joué à pas grand-chose. Les paysans ont fait quand Mille même une cas. belle, euh, on fait une belle sortie. Quant à Guillaume. Euh... Tu pars hey, dans mon bureau, c'est tout. Pas de spoil. <rire> non, pas ce de spoil, que je te cite des papiers <rire> Il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble « Genre like, like. ».